bonjour merci d'être venu ça me gêne un peu de, de parler juste après ça alors euh, moi je vais commencer du coup euh, sur notre programme évidemment donc un programme qui répond d'abord à trois urgences une urgence sociale une urgence démocratique une urgence écologique nous le verrons plus tard euh, je vais introduire aussi un peu hmm. En ce moment, en Corse, vous avez bien vu, il y a quelques troubles, on va dire. Il y a un grand problème démocratique qui se pose et qui est soulevé. Il y a aussi un retour à la violence, comme on a connu, enfin, moins, beaucoup moins que vous, comme on a connu dans le temps. Et nous, nous répondons à ce problème de manière démocratique, donc au niveau institutionnel. Le, la, première, la première chose, c'est euh, par la matière de l'Assemblée constituante, sauf que durant les 2-3 ans que vont siéger cette Assemblée constituante, on appliquera l'article 74 de la Constitution. Et c'est un article qui permet de répondre sur les questions d'autonomie et euh, les questions qu'on fait face actuellement. Donc euh, pour cela, je vais introduire euh, Hugo Bernalicis. Vous pouvez applaudir et Manon Ouvry. Je vais laisser la parole aux experts. C'est mieux comme ça. Bien, bonsoir à, à toutes et à tous. Merci de, de votre présence et à ceux aussi qui nous regarderont euh, sur Internet, euh, puisque comme vous le savez, on, on met un point d'honneur à ce que notre parole soit la plus largement diffusée et qu'on puisse entendre les propositions programmatiques qui, euh, qui sont les nôtres. Bon, on est dans un moment extrêmement particulier, euh, puisqu'il y a, comme vous le savez, des nombreuses manifestations ici sur l'île, et donc je vais vous en parler, maintenant aussi également, euh, à chacun à sa manière. Déjà, ma manière, qu'est-ce que c'est ma manière de vous en parler euh, C'est celle, et je vais être très honnête, de quelqu'un qui, au départ, n'a aucune espèce de lien avec la Corse, n'y connaît absolument rien, moi, je suis lillois. D'accord Vous euh, voyez l'île, tout en haut, là, c'est euh, plus loin, on n'a pas réussi à faire. Voilà. Donc, je suis arrivé sur cette question, en réalité, à l'Assemblée nationale, puisque je m'occupe des thématiques de sécurité et de justice pour le groupe parlementaire de la France Insoumise. Et à force de discussion avec les députés corses, est venue très vite la question qui s'est posée sur celle des prisonniers corses qui sont sur, sur le continent. Et je les voyais intervenir et ils disaient, oui, euh, c'est pas normal, euh, les détenus corses ne bénéficient pas du même statut que les autres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être rapprochés de leur famille, ce qui est le régime normal pour n'importe quel détenu du pays. Et donc que le traitement des détenus corses est un traitement spécifique et particulier, spécifiquement et particulièrement désavantageux, mais surtout spécifique et particulier. Alors moi, je suis allé discuter avec eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc il m'explique l'histoire, et évidemment aussi euh, des, des jugements qui ont précédé, et euh, des mesures de sûreté qui avaient été prononcées par, la, par les magistrats, et que tout ça a été terminé pour ce qui est des périodes de sûreté, et qu'il y avait deux demandes qui étaient faites par les détenus corses. je rentre tout de suite dans le vif du sujet, qui étaient à la fois lever le statut d'EPS détenus particulièrement signalés, en gros concrètement ça veut dire qu'on va vérifier toutes les deux heures que vous êtes bien là où vous, où vous devez être. Et toutes les deux heures, tout le temps, 24-24. Concrètement, comment ça se matérialise C'est que la nuit, il y a une petite trappe qui s'ouvre pour voir s'il est toujours dans la cellule, toutes les deux heures. Je ne sais pas ce qui va se passer de, de, entre 2 heures et 4 heures du matin, mais euh, bon, il vérifie quand même. Donc, c'est ça le, le, le type de, de régime. Et comme c'est un régime particulièrement euh, contraignant, c'est que du coup, vous êtes restreint, y compris pour un tout un tas d'activités dans la détention, auxquelles vous n'avez pas accès de la même manière que les autres détenus, y compris pour préparer votre sortie, puis pour la vie quotidienne, pour s'occuper, parce que quand vous êtes là pour une vingtaine d'années, ben, il faut s'occuper. Parce que aussi, on est dans un état de droit où on est censé respecter la dignité des personnes détenues et leurs droits. Ce n'est pas parce qu'on vous retire le droit d'aller et venir, c'est-à-dire qu'on vous enferme, que vous êtes déchu de vos autres droits d'être humain. Et c'est en ça que doit normalement s'honorer une démocratie et un pays comme la France en respectant les droits fondamentaux, y compris et surtout peut-être des personnes détenues. Alors, euh, ils m'expliquent ça et ils me disent aussi euh, que les détenus demandent des, euh, des aménagements de peine ou euh, des libérations euh, conditionnelles. Et qu'à chaque fois, c'est très étrange dans les dossiers qu'ils présentent, les arguments qui sont opposés, non pas par les juges en face, mais par le parquet. Vous savez que le parquet est soumis à l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice, que certes il n'est pas censé y avoir d'instruction individuelles dans les affaires, c'est ce qu'on nous dit, mais qu'il y a des circulaires de politique pénale, que bizarrement c'est la même politique pénale qui est, qui est administrée pour l'ensemble des détenus corse, et j'ai la faiblesse de penser qu'il y a aussi quelques autres détenus par le passé et encore un peu actuellement qui ont souffert aussi du même mode de fonctionnement, je pense notamment aux basques pour des raisons que vous comprenez tout à fait bien. Je reviendrai après sur les Basques, parce que c'est au-delà de, de ces histoires de libération conditionnelle, de statut DPS, comme moi, je me suis intéressé aux questions de justice, j'ai creusé, dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que ce qu'ils me disent, c'est vrai Est-ce que du coup, on a vraiment des prisonniers politiques dans ce pays Ah non, il ne faut pas dire ça. Comment Des prisonniers Non, absolument pas, pas du tout. Mais sûr que si, ce sont des prisonniers politiques. Ils emportent toutes les caractéristiques. Et pourquoi c'en était parce que ce n'était pas juste des décisions judiciaires qui arrivaient à ce résultat-là, mais c'est aussi des décisions administratives. Le classement en statut détenu particulièrement signalé est un classement administratif. Et quand je vous dis administratif, ça veut dire que la décision est faite par l'administration, donc par le ministre, donc par le gouvernement, donc par le politique. À tout le moins, il faut l'assumer. Comment je me suis retrouvé, moi, dans cette bataille Non pas parce que je serais... Euh, pro-autonomie Corse ou contre l'autonomie, peu importe, c'était pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de me dire, est-ce qu'on applique le droit de manière égale à tous les, toutes les Françaises et tous les Français sur le pays, dans le pays La réponse est non. La réponse est non, il y a des cas particuliers qui ne sont pas assumés par le pouvoir politique en place. Voilà comment j'entre dans la question. Et puis j'entre par une autre, une autre porte, c'est que la Ligue des droits de l'homme vient frapper à la mienne, à Lille, il faisait un tour de France pour parler des détenus basques et de la question basque. Parce que vous vous souvenez peut-être, en début de mandat, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une grande marche pour la paix organisée par les basques à Paris, euh, où tout le monde est venu de, de toute la France. Et moi, je me suis retrouvé dans cette manifestation parce que, pareil, ils m'ont raconté ce qui se passait, le traitement des, des, des prisonniers basques en France, des prisonniers basques français en Espagne, des prisonniers espagnols basques en France, enfin, bref, réciproquement, et des traitements particuliers qu'il y avait avec. Et eux, les basques, vous vous souvenez en faisant ces manifestations pour la paix, en donnant, en livrant les caches d'armes et en rendant les armes qu'ils avaient planquées, on fait un geste qui était quand même, euh, bon, bah, pour qui défend la paix, euh, intéressant. L'État français ne pouvait pas dire euh, on n'en a rien à faire. Le premier acte qu'a posé le gouvernement, c'est d'aller ouvrir une enquête sur une des personnes qui avait donné une des, une, une des caches d'armes. Bravo les gars les gars et les filles, mais surtout les gars, en l'occurrence, au gouvernement. Donc, on est dans un moment extrêmement particulier où, face à ce comportement où des peuples disent « on veut passer à un autre mode d'action de nos revendications, c'est-à-dire un mode pacifique », la Macronie a répondu par du mépris. Et dans la foulée, évidemment, que ceux qui encore se disaient « ah, bah, peut-être qu'il y a un autre mode de relation qui est possible, un autre mode de revendication qui est possible, apaisé et pacifique », ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ce n'était pas un bon signal du tout. Ce n'était pas un bon signal du tout. Et je l'ai vu, puisqu'il y a eu des petits mouvements, des premières remobilisations, euh, ici, euh, en Corse. Et puis après, bon, bah, j'ai continué de suivre, euh, suivre l'affaire. Et euh, les, les députés corse m'avaient dit, Hugo, il faudrait que tu viennes à l'occasion euh, rencontrer euh, euh, Pierre, euh, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi euh, à Poissy, ou Yvan Colonna à Arles. J'aurais dit, mais moi, quand vous voulez, enfin, c'est une question d'agenda, après, il faut se déplacer, mais euh, sur le principe, euh, pas de difficulté. Ben, il m'a dit, bon, mais en fait, euh, on est en train de discuter euh, parce qu'on a des promesses de la part du gouvernement. Bon, moi, je jamais cru aux promesses du gouvernement. Je l'ai trouvé bien optimiste. Je leur ai fait savoir, mais je dit, je respecte que, bon, pour l'instant, aujourd'hui, vous ne vouliez pas faire plus de bruit que ça sur cette question-là, même si moi, à chaque fois qu'il y a eu un texte sur la justice dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, au nom du groupe parlementaire de la France insoumise, je me suis battu avec eux sur cette question-là pour demander à tout le moins la levée du statut de détenu particulièrement surveillé. Et j'allais même plus loin en disant qu'effectivement, ils remplissaient la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des critères pour des aménagements de peine ou des libertés conditionnelles. Et moi qui suis un ardent défenseur du moins de prison et de la déflation carcérale, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout du raisonnement y compris sur cette question-là. Enfin, si on recherche l'apaisement, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, ça semble être une évidence, puisque le contraire provoque de l'escalade. Et on y est. Et on y est. Et on y est. J'ai envie de dire dans les pires circonstances possibles, sur un fait divers, pas si divers que ça, mais sur un fait particulier, qui est l'agression d'Yvan Colonna à la prison d'Arles, la tentative d'assassinat, comme vous l'avez comme vous l'avez remarqué. J'ai euh, répondu à quelques questions des journalistes, et notamment à ce matin, pour ceux qui l'ont vu, euh, l'article est, est daté de, du jour, où euh, on m'a demandé est ce que l'État porte une responsabilité dans cette affaire? Bah, évidemment. Ça fait quatre ans qu'on explique que les trois doivent avoir la levée du statut de détenu particulièrement surveillé, qui aurait pour conséquence qu'ils soient rapprochés dans les prises des établissements pénitentiaires euh, ici en Corse. Et donc oui, ça ne serait pas arrivé si on avait levé le statut, ça tombe sous le sens, c'est plutôt une évidence. Après, est-ce qu'ils ont une responsabilité sur ce qui s'est passé concrètement dans la prison Il est encore trop tôt pour le savoir, mais on le saura. On le saura parce qu'il a été fait la demande d'une commission d'enquête sur le sujet, nous la soutiendrons, et je pense qu'elle aura lieu au début de la prochaine mandature. Là, c'est un peu compliqué, pour éteindre un peu l'incendie, ils ont fait des auditions, euh, la semaine dernière, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais en meeting, et cette semaine, bah, je ne pourrai pas, je suis là avec vous. Donc, euh, bon, mais on peut suivre ça en visio, et en réalité, ce qui s'y raconte n'est pas extrêmement euh, intéressant. On n'apprend pas grand-chose, euh, et même, on a l'impression qu'on n'a pas envie de tout nous raconter. Et ça, c'est fâcheux, parce qu'on a besoin de clarté, de transparence, et de parler vrai, et de parler juste sur, euh, sur, euh, sur ces questions-là. Alors, euh, moi, je suis, euh, je suis allé les voir la dernière fois, parce que le dernier acte politique qui a été posé, c'était avant avant les vacances de Noël et Nouvel An, puisque nous avions rencontré une délégation d'élus corse à l'Assemblée nationale qui avait demandé à rencontrer l'ensemble des groupes politiques, justement pour se positionner sur ce sujet-là très précis de la levée du statut de détenu particulièrement signalé. Et nous nous étions engagés dans la continuité, ce n'était pas un scoop, ils le savaient déjà, en disant bien sûr que nous sommes pour la levée de ce statut. Et nous avons franchi le, le pas, L'acte politique suivant a été qu'il y ait une délégation, vous en avez peut-être entendu parler à l'époque, le 20 janvier dernier, et c'est moi qui représentais le groupe parlementaire de la France Insoumise, à Poissy, pour rencontrer Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Et vous avez deux hommes qui tiennent bon, malgré les 20... 20... 20 années... Plus de 20, même, pour être précis, oui, plus de 20, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, en fait. Je crois que personne ne peut vraiment se rendre compte, sauf à le vivre soi-même. Euh, à la fin, ça finit par ressembler à de la vengeance et plus de la justice. Je le dis comme ça, parce que vous avez vu que l'épilogue de cette histoire, on n'y est pas encore, mais en tout cas, l'étape suivante, c'est que suite aux manifestations récentes qui ont fait suite à la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, le statut d'EPS, ça a pris cinq minutes pour le faire lever. Cinq minutes. Alors même qu'il y a des commissions hein, administratives qui regardent ça de très près, qui disent avis favorable ou avis défavorable, ensuite l'administration signe ou signe pas. Ça faisait trois fois de suite, je crois, plus trois ou quatre fois de suite, où ils avaient eu le feu vert sur place, dans, dans la prison, à Poissy, pour lever le statut d'EPS. Et ça faisait trois fois que l'administration disait, ah non, non, c'est pas, pas possible, enfin que le gouvernement, pour être très précis, disait non, ce n'est pas possible. Certains avaient vu, en l'arrivée de dupont moretti d'ailleurs, euh, une porte de sortie, ils disaient, ah, bah, celui-là, au moins, il y connaît un peu quelque chose, il en a défendu. Il en a défendu un des trois. C'est un avocat, il est là pour faire respecter les droits fondamentaux. Bon, tous ceux qui ont cru ça se sont bien plantés sur qui était Eric Dupond-Moretti. Voilà, c'est juste quelqu'un qui aime briller en société auprès de la Macronie, et il en a fait la démonstration plus d'une fois, et pas que sur ce sujet-là. Alors, euh, cette fois-ci, la commission, là, début d'année, avait en fait rendu, après notre visite, peu de temps après notre visite, un avis défavorable. Alors je ne sais pas s'ils ont mis une pression hein, sur, localement sur la prison en disant Bon, c'est plus possible d'avoir un avis favorable d'un côté, euh, parce que nous, après, on passe pour des crétins au gouvernement, à maintenir les gens en, en, en situation de détenus particulièrement signalés, euh, alors que tous les indicateurs sont au vert. Donc il va falloir réaligner quand même votre truc. Donc ils ont donné un avis défavorable. Ce qui était très bien pour le gouvernement, puisqu'il veut dire ben « Attendez, il y a un avis défavorable, on va maintenir l'avis défavorable ». Et les voilà ensuite à devoir manger leur chapeau en cinq minutes en levant le statut. Cette histoire est invraisemblable. Et ouvrir des négociations en disant « Oui, oui, oui, attendez, on va négocier, tout est discutable ». Bon, c'est vrai qu'il y a des élections dans 30 jours, quoi. Donc euh, on peut imaginer qu'il y a un lien. Voilà c'est clair qu'on peut imaginer qu'il y a un lien. Moi, je voulais vous raconter tout ça parce que c'est le parcours que j'ai suivi aussi de chaque étape où ils m'ont raconté, encore une fois, parce que je ne suis pas, je ne suis pas, contrairement à Manon, une locale de, de, un local de l'étape. Mais je voudrais un peu élargir le, le propos avec vous. Parce que cet après-midi, je suis allé à la prison, à la maison d'arrêt, ici, à côté du tribunal à Ajaccio. Et je pas été déçu de la visite. Ben alors vraiment pas. Je suis resté trois heures et j'ai fait tout le tour de la prison. D'habitude, en trois heures, je fais un quart d'une prison. Vraiment, c'est euh, faut rester la journée ou plutôt euh, plusieurs jours, mais ça, je n'espère pas rester plusieurs jours en prison, évidemment. Mais il faut, il faut quand même une bonne journée entière pour faire tout le tour, visiter toute une prison... Euh, les, euh, les unités de soins, euh, ce qui se passe, les ateliers de travail, euh, les lieux de sport, la bibliothèque, euh, l'école, euh, les associations qui interviennent, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, euh, la logistique, la cantine. Vous savez, la cantine, c'est euh, ce qu'ils achètent en interne à la, à la prison. Ils hein, euh, appellent ça cantiner. C'est tout un vocabulaire, à hein, la prison. Hein. C'est tout un univers et un vocabulaire. Comment se passent les cours de promenade, le quartier disciplinaire, les quartiers d'isolement. bon Là, c'est vrai que le, le, le tour a été vite fait, puisqu'il n'y a, a pas vraiment de, de salle d'activité. Elle est toute petite, il n'y en a qu'une dans un coin. Les cours de promenade... Euh... Bon, en fait, la, la, la, la taille de la, de la Seine, ça fait quasiment la, la taille des trois cours de promenade. Vous avez normalement 50 places à la prison. Ils étaient un peu plus de 60, euh, 58, 58 donc en, en surpopulation et ils sont souvent autour de 65, voire 70. Euh, évidemment, à un moment donné, euh, je me balade et je vois la bibliothèque. Je vois quatre détenus dans la bibliothèque. Je me dis tiens, ils sont en train de lire un livre. Non, pas du tout. Ils étaient là en train de jouer aux cartes, parce qu'il n'y a pas de place pour jouer aux cartes ailleurs. Euh, alors le, le, le, le directeur s'arrête au milieu de la visite à un moment donné. Il dit, Regardez monsieur le député, il me montre un placard. Qu'est-ce qui va se cacher là-dedans <rire> Il ouvre la porte. Deux machines à laver il y avait un petit coin là et donc du coup on a mis deux machines à laver comme ça pour les détenus qui ont besoin de faire de, de laver leur linge s'il n'y si a pas eu de parloir cette semaine ou s'ils si n'ont pas de famille, ben, ils, peuvent, ils peuvent, donc chaque petit recoin de, de, de la prison est utilisé à quelque chose. Alors là c'est optimisation maximale. D'ailleurs vous avez l'économat, l'économat c'est celui qui s'occupe de gérer concrètement la détention sur la logistique, sur l'entretien quotidien mais aussi sur les cantines pour se fournir, hein, euh, en nourriture, en eau, en, voilà, bref, tout ce que peuvent cantiner les, les personnes détenues. Et alors, ben, comme il n'y a plus de place, parce qu'il n'y a pas de bureau, pas suffisamment de bureau, et donc il est dans un couloir, euh, là où il y a l'atelier, du maître d'atelier, avec tous les outils, etc., euh, pour pouvoir faire la formation euh, bâtiment, parce qu'il faut bien qu'il y ait une formation quand même, parce que sinon les détenus, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent. Quoi. Hein et donc il est là, au milieu des outils, donc c'est ça, aujourd'hui, en 2022, une maison d'arrêt en France. C'est ça qu'on voit. Et alors les détenus, en plus, ils sont là, en disant bon, bon, on s'y fait, quoi. L'être humain est résilient, hein, il est capable de s'adapter à des choses extraordinaires. Mais je pense que si vous étiez avec moi, vous auriez dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas possible, Ce c'était pas des conditions dignes. Et pourquoi ce ne sont pas des conditions dignes Non pas parce qu'il faudrait que la prison, ce soit le Club Med. C'est pas notre sujet, c'est pas ça. Il faut que les gens soient dans des conditions dignes et qu'ils puissent avoir accès à des formations, à du travail, pour quoi faire, pour se réinsérer quand ils sortiront. Parce que si ça, ça ne fonctionne pas, une fois qu'ils sortent, qu'est-ce qui se passe Ben, ils reviennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un taux de récidive quand vous passez par la casse prison, qui est de plus de 60%. Plus de 60%. Alors que pour les autres peines, je dis bien les autres peines, qu'on appelle peine alternative à la prison, mais qui sont mal employées, parce que ça voudrait dire que la prison est indépassable, et je ne crois pas que ce soit le cas, mais par exemple, le bracelet électronique, bon, c'est pas la meilleure, et je, je n'aime pas trop cette peine, mais bon. le travail d'intérêt général, le placement à l'extérieur, il y a plein de types de, de manières de faire des, des, des peines dites de probation. On a un taux de récidive entre 30 et 35%. Pourquoi on fait pas ça Pourquoi on ne fait pas ça Alors si, en fait, ils le font, vous savez qu'on n'a jamais eu autant de bracelets, de personnes sous bracelets électronique, Et pourtant, il y a toujours autant de personnes en prison. quand même un truc bizarre. Parce qu'on nous a dit, en mettant en place les bracelets électroniques, vous verrez, il y aura moins de gens en prison. On va les vider. Vu qu'il y a de la surpopulation, il faut bien passer par là. Et en fait, à chaque fois que ça fonctionne de la sorte, vous avez toujours autant de gens en prison et de plus en plus de gens qui ont les autres peines dites alternatives à la prison. Les peines de milieu ouvert, comme elles s'appellent, c'est 170 000 personnes dans le pays. Les personnes écrouées, enfermées, 70 000. Et là, vous aviez un cas extrêmement particulier à la prison, ici à Ajaccio, à la maison d'arrêt. C'est que vous aviez 70% de la détention, écoutez-moi bien, 70% de la détention qui sont en détention provisoire. D'accord Donc c'est des gens qui ne sont pas condamnés, présumés innocents, dans l'attente de leur procès. Et il y en avait un, il était là depuis trois ans. Alors, sans doute pour des faits assez graves, il attendait d'être jugé aux assises, mais enfin, est-ce que c'est est -ce est sérieux Est-ce que c'est sérieux dans une grande démocratie comme la France Non, et à la fin, les choses n'ont plus de sens. Et je suis sûr qu'il y en a un aussi, ça faisait quasiment trois ans qu'il était là, pour des faits a priori moins graves, et il n'est pas impossible qu'à la fin, il soit condamné, comme ça arrive sur le continent, hein, qu'il soit condamné à la durée il a passé en détention provisoire. C'est-à-dire que les gens sont condamnés, libres. C'est quoi le sens Et En plus, ils n'ont pas pu faire des préparations à la sortie, puisque là, là, ils bon, sortent direct. Et on sait très bien que quand il y a une sortie sèche, c'est le principal facteur de récidive. C'est le principal facteur de récidive. Donc, je crois que nous aurions tout intérêt à pas juste se focaliser sur la, la question des détenus corses en, sur le continent, mais des détenus corses aussi, en Corse, et des détenus dans tout le pays. Dans tout le pays. Justement, pour être efficace sur la question de la prévention de la récidive. C'est ce qui est porté dans le livret justice de la France insoumise. Nous avons publié euh, samedi dernier, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était au Parlement, euh, là, il y, a, il, y a, il y a deux jours, euh, et qui reprend euh, l'ensemble de, de ces éléments. Mais pourquoi ils passent autant de temps en détention prévisoire Je vous l'ai dit, ils attendent leur procès. Pourquoi ils attendent leur procès Vous croyez que c'est pour les besoins de l'enquête Peut-être et encore. Non, si c'est en, si en attendant les besoins de l'enquête, alors c'est sans doute parce qu'il manque d'enquêteurs. Des policiers, il y en a plein. Des enquêteurs, il y en a, il y en a moins. 120 000 policiers, les enquêteurs sur les grosses affaires, la police judiciaire dans ce pays, c'est 6 000 policiers. OK 120 000, 6 000. Police aux frontières, dans notre exemple, hein, 15 000. Brigade anticriminalité, autour de 7 500, on n'arrive pas à avoir les chiffres exacts. Vous voyez les ordres de grandeur Il y a peut-être un souci, non Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'enquêteurs pour faire les enquêtes de police judiciaire pour que ça soit fait, déjà qu'elles soient bien faites, et qu'en plus ce soit fait dans des délais raisonnables Et deuxième élément de l'équation pour faire une enquête, il ne faut pas que des policiers. Il ne faut surtout pas que des policiers. Il faut, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut ah, des, Non, pas des juges. Le juge il juge. C des, ce sont des procureurs ou des juges d'instruction qui conduisent les enquêtes. Parce qu'on a tendance à l'oublier quand même, mais dans notre Constitution, celui qui conduit l'enquête, ce n'est pas le policier. C'est le magistrat, soit procureur, soit juge d'instruction. Et quand vous regardez le nombre de procureurs dans notre pays et de juges d'instruction, là, vous pouvez vous mettre à pleurer et à chaud de larmes. Ah oui, vous savez qu'on a deux fois moins de magistrats par habitant que nos voisins allemands. Deux fois moins. Donc là, il y a quasiment 9000 magistrats. Il en faudrait 9000 de plus. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que Macron, qui a vendu sa soupe, son programme, là, il a dit « Je vais recruter 8500 magistrats de plus ». Alors moi, j'étais là en mode « Bah ça y est ». Il a copié sur la France insoumise. C'est bien, il progresse. Le truc, c'est que j'ai du mal à le croire. Vrai, parce que du coup, au bout de 5 ans, euh, au début, il y a 5 ans, on pouvait se dire, ah, le type, il parle bien, en même temps, euh, tout ça. Il était sur plusieurs tableaux. Bon. Euh, là, bon, il y a un bilan. Quoi. Le nombre de magistrats qu'ils ont recrutés, eux, en tant que tels, c'est à peine 400. 400 sur, ce, sur cette mandature. Et l'année où ils en ont le plus recruté qui sont arrivés en poste. C'est ceux qui avaient été décidés par Jean-Jacques Urvoas quand il est arrivé au ministère de la Justice. Bah oui, parce qu'un magistrat, ça met 31 mois pour être formé. Eh oui, donc là, là, nous, on est dégoûtés. Parce que là, quand on va gagner le 24 avril, qu'est-ce qui s'est passé 31 mois avant C'est qu'ils n'ont pas recruté. Il y avait des promos extrêmement faibles de l'École nationale de la magistrature, à peine 250, 200, 280 magistrats. Donc si on veut redresser le pays en cette matière et garantir les libertés fondamentales et faire en sorte que les procédures soient faites comme elles doivent être faites dans l'égalité des armes, dans le cadre du contradictoire, dans le cadre de, du respect des droits de la défense, de l'accompagnement des victimes, alors il faut mettre le paquet. Oui, il nous faut des magistrats supplémentaires. Les 8500 il nous les faut. Même plus. On a mis 13 000 dans le programme. Je ne sais pas si on va réussir en 5 ans. Ou plutôt, je suis à peu près sûr qu'on n'y arrivera pas en 5 ans. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'école nationale de la magistrature c'est, allez, en serrant bien 500 personnes par promo, donc je vous laisse faire le calcul, sachant que quand vous mettez 500 personnes dans une promo, il y a aussi les départs en retraite, hein. donc ça ne veut pas dire que vous avez 500 postes en plus. Eh hein. bah ben oui, ça ne va pas être une masse à faire, hein. c'est-à-dire qu'il va falloir faire des antennes délocalisées de l'école nationale de la magistrature, en lien avec les universités un peu partout dans le pays, et les UJ les instituts d'études juridiques, faire des passerelles avec les avocats qui ont déjà une formation juridique, pour faire une formation, non pas en 31 mois, mais en, en un an, on va dire ça comme ça, pour, faire un, pour que rapidement, on ait des effectifs supplémentaires. Mais je peux vous dire, ce n'est pas ce qu'a prévu Macron. Lui, il vous a lancé un chiffre comme ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a prévu. Donc si vous voulez 8 500 ou plutôt 13 000 magistrats de plus, vous savez quel bulletin de vote il faut glisser dans, dans l'urne. C'est celui de Jean-Luc Mélenchon et de l'avenir en commun. Et cette justice, on a besoin qu'elle fonctionne. Et je terminerai mon propos là-dessus. Ouais, c'est ça, non, je, suis bon, je suis bon, je suis dans les temps, je suis dans les temps. Sur la question de la lutte anti-mafia, il y a un petit sujet, pas qu'en Corse d'ailleurs, mais il y a un sujet. Et je dois vous expliquer un truc, c'est que moi, on m'a vendu du rêve. En 2019, on m'a dit, monsieur le député, on a créé, un, on a créé une structure, ça s'appelle la Junalco la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée. Alors je dis, ah, c'est chouette, euh, disons. et du coup, comment ça se passe ah, On me dit ah, très très bien, on a créé ça, ça fonctionne et tout. Au début, euh, j'ai pas eu le temps de creuser, alors je fais oh, OK, d'accord, très bien. Et après, j'ai eu le temps de creuser, parce que j'ai rendu deux rapports sur la lutte contre la délinquance économique et financière, et donc la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, il y a des connexions, hein. il y a des liens plutôt évidents. Et donc, j'ai euh, auditionné le chef de la Juridiction Nationale de lutte contre la criminalité organisée. Et il me dit, bah, en fait, c'est pas compliqué. Euh, avant, on était euh, 23 euh, au parquet de Paris à faire de la criminalité organisée, mais pas que, mais on était 23. Et en fait, euh, on, on nous a mis 16 euh, effectifs à la Junalco. Et du coup l'ancien service, on était 23, ben, vous connaissez la fin l'histoire Non vous connaissez pas Ben ils sont plus que 7, voilà. Mais c'est bien, au moins on a fait un sigle, on a fait un, on a fait un, un, beau, un beau sigle, Junalco, ça sonne bien, ça, ça claque, mais il y a zéro moyen en plus. Voilà comment aujourd'hui on fonctionne dans ce pays, en vous vendant des excellentes vitrines, pour que vous puissiez être heureux, vous dormir sur vos deux oreilles, et à la fin, ça ne fonctionne pas et ça ne change rien à l'équation. Pire encore, le Cirasco, le service de lutte aussi contre la criminalité organisée, mais service d'enquête, côté police, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les mêmes effectifs et les rapports qu'ils publient sur le sujet ne sont même pas publics, même pas pour les députés. Donc comme ça, tout va bien. Au moins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rapport, pas de public, il n'y a pas de problème. Tout roule. Or, on sait très bien qu'il y a un sujet. Donc on a besoin de renforcer cette Junalco, le Sierrasco côté enquêteur, donc il nous faut des effectifs de PJ, et aussi dans les GIRS, ces juridictions interrégionales spécialisées, vous savez que c'est celle de Marseille qui s'occupe ici de, de la Corse. Alors ils ont fait quelques, petits, quelques petites choses, hein. ils ne déméritent pas, mais enfin ils, ils sont 5-6 juges pour une pile de dossiers extraordinaires. Il paraît qu'ils ont rendu un rapport là, sur, la, sur la GIRS de Marseille sur le sujet. Pareil, introuvable. Donc, si quelqu'un a le rapport, moi, c'est hugo.bernalissi-assemblée-national.fr, je le veux bien, ça m'intéresse. Voilà. Euh, sinon, bah, on attendra le 24 avril, on aura bien la main dessus, hein, évidemment, comme chacun sait. Donc, euh, vraiment, il faut qu'on mette les moyens là-dedans, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît une grande démocratie, et c'est comme ça qu'on peut se permettre de dire qu'on est dans un état de droit. Sinon, tout ça... C'est du blabla, c'est de la mascarade et on le doit aux citoyennes et citoyens de la Corse et du pays tout entier, de la Corse et du pays tout entier. Je terminerai en vous disant que finalement, ce gouvernement, Jean Castex, Gérald Darmanin, c'est une autre histoire, mais Jean Castex a perdu plusieurs occasions avec Emmanuel Macron de jouer la carte de quoi De la paix et de l'apaisement. Ils en avaient la possibilité même à minima, juste en disant on lève le statut de DPS, on rapproche les détenus corse en Corse, et ils auraient toujours été détenus. Hein. On dit, oui, mais les évasions, non mais c'est bon, ça va, quoi. Il faut arrêter de rigoler, c'est pas, pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ils auraient pu jouer ça et engager des discussions, du coup, apaisées. Non, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire Qu'est-ce qu'a préféré faire Emmanuel Macron en venant ici Il est venu faire le cacou il est venu provoquer les gens, en leur disant que tous les Corses étaient responsables de ce qui était arrivé au préfet Rignac. À quoi ils jouent, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent spécifiquement tendre la situation pour faire porter la responsabilité sur les Corses, etc. Oui, je crois qu'ils ont voulu jouer à ça. Quel cynisme Quel cynisme Alors, je l'ai dit dans, dans Corse ce matin, et Manon le développe, ma, le développe ma après moi, mais si vous voulez parler avec des gens et si le peuple corse veut discuter avec des gens qui sont convaincus de ce que je viens de vous raconter et qui sont convaincus qu'il faut aller à de l'apaisement, de la paix et plus de solidarité entre le continent et l'île de Corse, alors il vaut mieux discuter avec des gens comme nous. Parce que nous, on ne retourne pas notre veste parce qu'il s'est passé telle chose ou telle chose pour éteindre des incendies. On est là en personne raisonnable. Responsable, et c'est le message qu'on est venu faire passer aujourd'hui à Ajaccio et demain à Bastia. Merci pour votre attention. Merci, merci Hugo. Bonjour à, à toutes et à tous. D'abord, un, un petit mot pour remercier chaleureusement Robin, Marie qui sont derrière moi, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont participer à l'organisation de cette réunion publique ce soir, qui ont distribué des tracts, collé des affiches, réservé la salle. La politique sans eux, ce serait rien. Et nous, on fait partie, avec Hugo, des gens qui ont la chance d'avoir des tribunes et qui font un peu le tour de France. Et voilà, tout ça n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Et c'est aussi un encouragement à faire vivre la politique, puisque la politique vie de ses militants avant de vivre de ses porte paroles Donc un merci personnel et tout chaleureux à vous toutes qui avez participé à cette organisation. Ensuite, Hugo l'a dit, c'est un peu particulier. On peut les applaudir, c'est vrai. Ensuite, Hugo l'a dit, c'est un peu particulier pour moi, en effet, puisque Hugo vient de l'autre bout de la France. Et moi, une partie de ma famille euh, est dans la salle. Euh, je suis de Bonifacio euh, et je vous raconterai après. Mais euh, ma première expérience politique, finalement, euh, elle est d'ici et de Bonifacio. Et je vous raconterai euh, comment j'ai passé euh, quelques heures à m'interroger sur euh, les drapeaux qui sont sur les yachts des milliardaires dans le port de Bonifacio et comment ça a été une de mes premières formes de politisation. Mais d'abord, avant d'arriver euh, à ça, évidemment, aujourd'hui, euh, et dans le contexte actuel, il est difficile de, de ne pas démarrer sur la situation ici, en Corse, puisqu'on a eu une forme de paroxysme du mépris du gouvernement qui s'est achevé ces cinq dernières années. Soudainement, à trois semaines d'une élection présidentielle, on a quand même un gouvernement et un président de la République qui se rappellent que la Corse existe, qu'il y a une île, là, euh, au sud de la France, que ce n'est pas juste l'endroit pour le tourisme, ce n'est pas juste l'endroit euh, pour leurs vacances. Parce que tous les étés, dans Corse Matin, on a euh, Marlène Schiappa et tous les autres, moi encore elle, elle a des origines corse, mais tous les autres qui viennent, euh, euh, ils ont leur page là, euh, Gabriel Attal, tiens, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Séjourné, un député européen avec qui je siège, pas de notre bord politique, euh, ils ont droit à leur page euh, dans Corse Matin, euh, la Corse est belle, la Corse est magnifique, et pardon, quelle a été votre réponse pour la Corse ces cinq dernières années Emmanuel Macron est venu en 2018, il a dit « on va réfléchir à un statut particulier, on va entamer des discussions, et puis, problème réglé ». Et là, d'un coup, à trois semaines de l'élection présidentielle, alors que la Corse s'embrase, Hugo a parlé de la question des détenus, mais arrêtez-moi si je me trompe, la question Corse, elle ne s'arrête pas, au sort d'Ivan Colonna, absolument pas. Et donc d'un coup, on a un président de la République qui se rappelle que la Corse existe, qui se rappelle que la Corse existe et qui attend que la Corse flambe pour se rappeler cela. Eh bien, d'abord, moi ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça assez symptomatique du mépris de ce gouvernement pour les Corses, mais pour la France entière ces cinq dernières années. Ce président de la République... Ce président de la République, c'est quand même celui qui a dit, et je pourrais passer pêle-mêle, qui a parlé de ceux qui ne sont rien, qui a dit qu'il fallait traverser la rue pour trouver un emploi. On le voit bien, en Corse, absolument, on traverse la rue pour trouver un emploi. A la rigueur, en saison touristique, c'est un peu plus facile, mais on sait qu'un emploi, c'est 12 mois sur 12. Ce président de la République, qui parle des gaulois réfractaires, des fainéants, des pognons dingues que coûtent les aides sociales. Finalement, ce mépris se caractérise aussi à l'égard euh, du peuple corse et je trouve qu'il est assez symptomatique, qu'il ait attendu que la situation pourrisse pour essayer d'apporter des réponses politiques alors qu'il n'a écouté personne, alors qu'on a des élus autonomistes sous toutes leurs nuances depuis cinq, cinq années qui n'ont cessé de dire dans à peu près toutes les langues, et en particulier dans la langue française puisque c'est celle qu'ils semblent le mieux comprendre qui ont dit, sous toutes les, de toutes les manières que ce soit, qui ont dit, aujourd'hui, il y a un enjeu, il y a une situation particulière en Corse, et qu'on ne comprend pas si on n'a pas vécu en Corse, qu'on ne comprend pas si on ne comprend pas l'insularité de la Corse, qu'on ne comprend pas si on ne voit pas les difficultés à se loger, la flambée immobilière, la flambée des prix sur, euh, sur euh, cette île. Et... Manifestement, la seule méthode du gouvernement, ça reste la brutalité, la même qu'il avait exercée à l'époque du mouvement des gilets jaunes, le même manque d'anticipation qui fait que, voilà, il arrive et découvre la situation corse. Moi, j'ai envie de lui dire, et peut-être qu'on peut le dire ici tous ensemble dans la salle, qu'il était le bienvenu ces cinq dernières années pour comprendre les enjeux propres à la Corse qui, de nouveau, ne s'arrête pas à la seule question d'Ivan Colonna, que la question, ce n'est pas uniquement les spécificités géographiques, comme il l'avait entendu en 2018, quand il avait amorcé l'idée d'une potentielle réforme constitutionnelle, qu'il ne suffit pas de dire que la Corse est une île, qu'il y a des montagnes, qu'il y fait beau la plupart de l'année, et qu'on a une langue magnifique, que le problème corse est réglé. Non, on parle de politique ici on parle de régler les enjeux. C'est quoi le futur pour nos gamins en Corse C'est quoi euh, la possibilité de se loger sur une île où on a vu plus que ailleurs la flambée euh, immobilière Et je me rappelle de cette phrase de Pascal Paoli qui disait si vous voulez que la Corse vous écoute avec attention, n'ayez pas l'air de lui imposer vos idées. Il ne se soumet pas plus au despotisme de la parole qu'à celui des actes. Et donc je pense qu'Emmanuel Macron ferait bien de se rappeler qu'il faut écouter le peuple corse avec attention, que la question de l'autonomie, ce n'est pas un bricolage à trois semaines des élections, de manière absolument électoraliste, qu'il y a des questions qui sont posées, qu'elles mettront du temps à être résolues, mais il faut les poser. Et c'est pour ça, et Hugo l'a dit, que depuis le départ, nous sommes favorables à l'entame de discussions sous la base de l'article 74 de la Constitution, qui permettent un échange, je ne vais pas vous dire exactement ici, ce soir, tel pouvoir doit être redonné à la Corse, tel pouvoir reste du pouvoir régalien et dans les mains de l'État. C'est un échange, c'est du dialogue. Bref, tout ce qu'Emmanuel Macron a oublié ces cinq dernières années, parce que sa façon de gouverner, c'est d'écraser l'Assemblée nationale, malgré l'excellent travail qui a été fait par mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est de gouverner seul dans le cadre d'un conseil de défense, en pleine crise sanitaire. Et eh bien sur la Corse, il applique la même méthode. Jupiter, depuis Paris, pendant cinq ans, abandonne littéralement la Corse et à trois semaines des élections se dit « bah Tiens, je vais poser le sujet de l'autonomie » sans jamais dire ce qu'il y a dedans politiquement et sans répondre à l'urgence sociale qui est posée de manière égale dans les mobilisations de la Corse. Alors, moi, je voudrais vous dire avec euh, sincérité de celle aussi euh, qui a depuis sa tendre enfance... Euh, entendu euh, parler euh, de, de la Corse, euh, cette île qui étonnera euh, l'Europe, je crois que c'était Rousseau qui disait ça, j'avais mon grand-père qui m'écrivait ça euh, chaque année sur les almanachs, sur l'agenda, euh, et que en réalité, il faut prendre le temps du dialogue et de la discussion, et que nous le ferons avec les élus, qui sont les représentants du peuple corse, mais aussi directement avec les citoyens qui doivent être associés d'une manière ou d'une autre, au statut final qui sera attribué à la Corse. Et qu'il faut discuter sereinement de tous ces sujets, pas insulter, pas brutaliser, bref, prendre le temps du dialogue et éviter de surfer sur trop de rancœur qui a été accumulée ces cinq dernières années. Bref, le message que j'avais envie de vous dire, c'est que la Corse ne sera pas oubliée. La Corse, mais les Corses. Non seulement on ne s'en rappellera pas une fois tous les cinq ans, ni à chaque été, quand ces messieurs, ces messieurs-dames j'allais dire, mais essentiellement ces messieurs, euh, nous font l'honneur de leur visite, en réalité pour aller profiter des, des plus belles plages de la Corse, et qu'il y a une question politique qui est posée sur la table, et qu'on la répond de manière politique, avec du dialogue, avec de l'échange, et la prise en considération de tous les enjeux qui sont posés sur la table. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce mouvement en Corse, il prend son terreau aussi sur la détresse sociale. Et moi, je vais vous raconter aussi une des sources de, de, de mon engagement. Ma mère qui est dans la salle, pour vous dire à quel point je l'ai saoulée avec ça depuis un certain nombre d'années. Bon, vous êtes d'Ajaccio, mais je suppose que vous connaissez tous le port de Bonifacio. J'ai mes, mes cousins bonifaciens aussi dans la salle, qui ont fait le voyage et je les remercie. Euh, le, le port de Bonifacio, bon, c'était un port de pêcheurs. Moi, je viens d'une famille de pêcheurs, donc ils avaient leurs petits bateaux de pêche avec leurs filets. Ça, c'est les images quasiment de, de la Corse d'antan. Je dis, je dis ça d'autant plus que... Maintenant, il y a un nouveau port à saint -Amandes. on va emmener les, les ports de pêcheurs parce que vous comprenez, il faut laisser de la place aux yachts, c'est plus rentable. Donc, je finis mon histoire sur les yachts, mais le, quand on fait le tour du, du port de Bonifacio, il y a quelque chose qui est marquant, qui est frappant. Au-delà de l'indécence de la taille de ces yachts, c'est qu'il n'y en a pas un qui arbore le drapeau tricolore. Pas un, il n'y en a pas un qui est français. Et on peut faire le petit jeu, vous, vous le faites ici aussi à Ajaccio. C'est quoi en général les drapeaux que vous voyez sur ces gros yachts Dites-moi. Malte. Malte. Un gagnant. Mais bon, euh, lui je l'ai un peu saoulé avec... Euh... <rire> Donc il, il, il a été un peu informé. Quel autre drapeau vous voyez sur le port Anglais, ouais, mais c'est plutôt les îles vierges britanniques, les territoires de la couronne britannique. Ça ressemble en effet le drapeau. Bon, Malte, prenons Malte. Malte, c'est le premier pays d'immatriculation des yachts euh, dans le monde. Et c'est vrai, parenthèse, on, le seul moment où ils s'en souviennent, c'est le moment où ils veulent saisir les avoirs des oligarques russes, où ils s'aperçoivent que mince, ils ne se trouvent pas, immatriculés en France. Et donc, on veut euh, taper au portefeuille Vladimir Poutine, et il le faut, si on veut mettre la pression pour retrouver la voie diplomatique et la paix dans cette guerre en Ukraine, et tout d'un coup, ils s'aperçoivent que, oh ben mince, on ne sait pas qui détient ces, euh, ces euh, euh, yachts de milliardaires. Et on ne le sait pas parce qu'ils sont protégés par l'opacité des paradis fiscaux. Mais en réalité, puisqu'ils viennent si souvent sur le port de Bonifacio en vacances, ils auraient pu s'en apercevoir par eux-mêmes que l'essentiel aujourd'hui de ces yachts se trouve immatriculé dans les paradis fiscaux. Et j'ai envie de vous dire ma colère quand je vois cette indécence richesse d'hommes et de femmes qui ne payent pas d'impôts pa sur le continent européen. Et dans le même temps que le taux de pauvreté en Corse est de 20%. Je me rappelle de cette campagne à Bonifacio, il y avait des petits tracts. Bonifacio n'existerait pas son, sans ses hauts. Alors il y a des petites blagues, on enlève les hauts de Bonifacio, ça n'existe pas. Faites attention à l'eau. « Pardon, mais enfin, je vais me laver les dents, prendre ma douche. » Qui doit faire attention à l'eau Parce que ce pas euh, les yachts euh, qui viennent euh, chaque, euh, chaque année dans le port de Bonifacio et qui tous les soirs font couler l'eau. « Allez, vas-y, que je te nettoie le bateau, que je te lastique. » Et je trouve que c'est représentatif d'un contraste social propre à la Corse. Alors Bonifacio, je parle de ce que je connais le mieux, c'est peut-être un paroxysme de ces inégalités, mais je trouve ça assez symptomatique. Et tout ça, bah Emmanuel Macron n'a fait que l'aggraver. Parce que ces yachts-là, pour rester sur eux, ne pensez pas que j'ai une obsession sur les yachts, quoique... Euh, si, si, bon, j'avoue. Euh, non, non, j'en ai pas. Vous pouvez aller vérifier ma déclaration d'intérêt. Ce que j'ai déclaré qui avait le plus de valeur, c'est mon vélo. Voilà, je n'ai pas de voiture, pas de propriété, donc soyez tranquille. Euh, donc, tout ça, ça a été aggravé par Emmanuel Macron ça a été quoi Sa première action en arrivant au gouvernement, sa première urgence, ça a été dit, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce même impôt de solidarité sur la fortune, qui devrait être payé par mes petits copains les milliardaires qui défilent dans le port de Bonifacio Le résultat La suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax, c'est un chèque de 1,8 million d'euros qui a été fait aux 100 familles les plus riches. Imaginez là, si tous dans cette salle, on vous donnait un chèque de 1,8 million d'euros. Le résultat, c'est qu'à la fin de ce quinquennat, les 500 plus grandes fortunes, elles ont multiplié par deux leur richesse, tranquille. Et on a 5 milliardaires, 5 personnes, hein, ils tiennent autour de ce pipitre, qui possèdent autant que 28 millions de personnes. 28 millions de personnes, les 40 les plus pauvres de la population mondiale. Et la dernière année a été le comble de l'indécence. On est en pleine crise sanitaire. Tout le monde nous disait, il faut serrer la ceinture. Et le résultat, c'est que bah, les milliardaires de notre pays se sont enrichis de 4790 euros par seconde. Faites le calcul dans votre tête, chaque seconde, 4 SMIC. Vous imaginez le niveau d'indécence, mais même avec ça, même en gagnant autant, je ne sais pas combien de yachts, ils peuvent s'acheter, une fois qu'ils sont achetés 10 yachts, je ne sais, sais même pas ce qu'ils font de leur argent. Et dans le même temps, l'enjeu de tout ça, comme on dit, euh, comme disait Victor Hugo, l'enfer euh, des pauvres est fait du euh, paradis des riches parce que le nombre de pauvres de notre pays est monté à 10 millions, 10 millions de pauvres dans notre pays, 8 millions de personnes qui vivent euh, avec l'aide alimentaire. Et cette situation sociale, elle est encore plus criante en Corse. Elle est encore plus criante parce que les prix augmentent partout, mais ils étaient déjà élevés ici. Faites tous l'expérience. Moi je me souviens à chaque fois qu'on fait le trajet continent-Corse, il bah, faut faire les courses sur le continent. Genre on achète les pâtes, le sucre, parce que tout est moins cher, tout est moins cher sur le continent, ou plutôt tout est plus cher en Corse. Et donc on a 20% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, les prix qui explosent et les prix qui sont encore plus chers ici. À ça vous rajoutez la spéculation immobilière. Parce que oui, se loger en Corse devient un luxe. Parce qu'il y a ces messieurs, dames, les milliardaires qui débarquent en France, en France la qui débarque en Corse, qui achètent euh, argent comptant, quelques briques euh, des, euh, des propriétés euh, qui valent une fortune et qui forcément fait monter le prix de l'immobilier pour tout le monde. Moi, je vais vous dire sur tous ces enjeux ce qu'on propose et ce qu'on va faire. La première chose sur l'augmentation des prix, c'est de bloquer les prix des produits de première nécessité. L'essence, les pâtes, le riz, l'énergie, le gaz. Bref, tout ce qui suffit à survivre. Hein, vous n'allez pas me dire qu'ici, euh, vous allez prendre les, les transports en commun euh, pour aller d'une ville à l'autre. Bah, on sait qu'en saison, bah, ça disparaît. quoi. Donc oui, bah, on, désolé, il faut prendre sa voiture pour aller travailler, etc. Et donc c'est pour ça qu'une des propositions qu'on porte avec Jean-Luc Mélenchon, c'est, et ça se fait très simplement sur un décret, de bloquer les prix de, de, des produits de première nécessité. Mais je vais au-delà. La question de la Corse, elle est très spécifique. Les prix sont structurellement plus élevés ici, c'est normal, ça vient par bateau. Jusque-là, on va pas rattacher la Corse physiquement au continent. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qui est fait ailleurs, à l'île de La Réunion par exemple, il y a un comité consultatif fait des représentants de citoyens qui, ensemble, déterminent un panier de produits sur lesquels les prix sont bloqués de manière structurelle. Voilà comment on pourrait procéder. Si c'est possible de le faire sur l'île de la Réunion, pourquoi on ne le ferait pas sur la Corse Puisque les prix sont élevés ici aussi et puisque le taux de pauvreté est élevé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ce que refaire plutôt ce que Macron a défait. Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, première urgence, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. On le rétablira. On le rétablira et croyez-moi qu'un certain nombre de personnes qui ont leur résidence secondaire ici en Corse seront un peu plus durement frappées au portefeuille. Mais là aussi, je veux au-delà. La question pour la Corse se pose de manière spécifique. Et j'entends les revendications notamment des élus corse qui disent un droit de préemption, qui disent aussi... Euh, d'une taxe spécifique sur les résidences secondaires. Ça, ça doit s'entendre aussi. Parce que c'est n'est pas normal que les Corses ne puissent plus se loger. Moi, je vois mon grand-père, il a acheté un, un petit appart sur le port de Bonifacio, une bouchée de pain il y a 30 ans. Et maintenant, ça, ça, vaut, ça vaut beaucoup plus. Résultat, dans l'immeuble, bah, on a de plus en plus de résidences secondaires et de moins en moins de Corses qui peuvent se loger. Et donc, un petit village comme Bonifacio devient un village pour touristes qui vit quelques mois dans l'année. Ben ça, ça me fait de la peine, à la fois pour ce que représente Bonifacio, mais ça me fait de la peine aussi de me dire que ça devient un luxe de se loger ici euh, en Corse. Et puis, le dernier levier sur les questions euh, sociales sur lesquelles euh, on veut agir, c'est évidemment euh, la question euh, de l'emploi. L'emploi, bon, le gouvernement tente de nous dire, « Circuler, il n'y a rien à voir, le chômage » a baissé et a atteint son niveau le plus bas de son histoire. Pardon, en fait, j'ai juste envie de dire que c'est la précarité de l'emploi qui a augmenté. Un tiers des emplois qui ont été créés sur le dernier trimestre, ce sont des emplois par intérim. Donc, le matin, vous travaillez, vous sortez des statistiques. Pourtant, le soir, vous n'avez plus de boulot. Et je ne parle même pas des emplois saisonniers qui sont particulièrement importants ici en Corse. Et les employés saisonniers sont les premiers touchés par la réforme de l'assurance chômage. Parce qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce quinquennat Faire la poche des plus pauvres, des précaires de notre pays, pendant qu'il faisait des cadeaux fiscaux aux plus riches, et particulièrement de faire la poche des chômeurs. La réforme de l'assurance chômage, moins 40% d'indemnité chômage, jusqu'à 40%, moins 40%. Pour des millions de gens dans notre pays, qui, désolé, n'ont pas peuvent traverser la rue autant qu'ils veulent, ne vont pas trouver un emploi pour autant. Parce qu'aujourd'hui, bah, le marché de l'emploi, il est, il est ce qu'il est. C'est pour ça aussi qu'on propose une stratégie pour retourner vers le plein emploi, y compris une stratégie sur les énergies renouvelables, la bifurcation de, euh, de, de notre système économique, y compris dans le système agricole, qui sera créateur d'emplois. Mais ce n'est pas en faisant la poche des chômeurs, et en luttant contre les chômeurs, qu'on va lutter contre le chômage. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait Emmanuel Macron. Et donc, une des premières choses que l'on fera aussi, c'est à la fois revenir sur cette réforme de l'assurance chômage, pour l'annuler, et faire en sorte que les chômeurs puissent avoir une protection sociale. C'est pas un luxe, c'est pas un dû, ils ont cotisé pour ça. Et puis, évidemment, faire en sorte que plus personne dans notre pays ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Je pense aux jeunes qui doivent souvent travailler pour financer leurs études. Je pense à tous ceux qui ont des petits boulots. Je pense à ces aides-soignantes, aides ménagères, etc. On a du mal d'ailleurs à en trouver en Corse. On a du mal à en trouver parce que c'est des emplois qui sont rémunérés en moyenne à 850 euros. Qui veut vivre avec 850 euros Surtout qu'on ne compte pas vos heures de déplacement, qu'on compte pas, qu'on ne revalorise pas le coût de votre déplacement. Et on l'a vu avec l'impact de l'augmentation du prix de l'essence. Et puis je pense aussi à toutes ces personnes âgées qui vivent aujourd'hui au minimum vieillesse et qui n'ont pas de quoi survivre. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, nous proposons une garantie de dignité, une garantie d'autonomie à 1063 euros par mois. Dans la sixième plus grande puissance économique mondiale, personne ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1063 euros par mois. Alors là, on va nous dire ah, « la France insoumise, vous faites plein de promesses, vous n'en tiendrez aucune, vous n'avez pas moyen de le financer ». Bon, déjà, pour ceux qui sont un peu curieux et qui veulent un peu plus de détails, sinon je vais vous asséner trois heures pour des, euh, sur des chiffres, on a fait, et on est la seule formation politique qui a fait un exercice complet de chiffrage de notre programme. Je peux vous le dire, j'ai travaillé, je l'ai coordonné, et qu'on a chiffré chacune des 694 mesures qui se trouvent, dans l'avenir en commun, y compris le recrutement, euh, des magistrats, etc., euh, la liste au Père Noël d'Hugo, ben, en fait, on a les moyens de le financer. Je vais vous en donner les grandes lignes, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est chiffré, crédible, et qu'on peut s'en donner les moyens à condition de faire un choix politique qui est celui de la redistribution des richesses. L'impôt de solidarité sur la fortune, dont je parlais, et dont nous reverrons à la fois l'assiette, mais aussi pour, pour taxer les actifs qui sont polluants, tous les actifs financiers qui sont polluants, c'est au moins 10 milliards d'euros. Par exemple, en revenant sur la suppression de la fat taxe, c'est aussi quelques milliards d'euros. Bref, en revenant sur les cadeaux qui ont été faits aux plus riches. à l'inverse, si on met davantage de, de, de progressivité, les plus pauvres y seront gagnants. Qui dans cette salle gagne moins de 4 000 euros par mois Levez la main. Ah voilà, bon, j'en vois quelques-uns qui n'ont pas levé la main, n'hésitez pas à faire un don à la sortie, on est preneurs. Pour les autres, pour les autres, eh bien avec notre réforme de l'impôt sur le revenu, de passer de 5 à 14 tranches pour le rendre plus progressif, eh bien vous paierez moins d'impôts sur le revenu. De la même manière, tous ceux qui ont un patrimoine en dessous de 550 000 euros, c'est beaucoup de gens, j'imagine aussi, dans cette salle. Vous paierez moins d'impôts sur, euh, sur le patrimoine et notamment de taxes foncières, qui est devenue une des taxes les plus injustes. Voilà la progressivité fiscale, un outil de justice fiscale qui répond à deux objectifs. Le premier, c'est la redistribution des richesses, comme je viens de le montrer, pour réduire les inégalités. Le deuxième, c'est le financement des services publics. C'est le financement de la protection sociale qui a été attaqué ces cinq dernières années. Alors les amis, pour ne pas être trop longue, je finirai sur les semaines qui nous restent à venir. On est maintenant à moins de trois semaines de l'élection présidentielle. Manifestement, Emmanuel Macron veut être réélu, vous savez, un petit peu comme un, vos contrats de téléphone ou ce genre de truc où vous signez, vous ne savez pas vraiment ce que vous signez, vous n'avez pas vu les petites lignes, il y a une espèce de reconduction tacite, lui, il considère que son élection, c'est une forme de reconduction tacite et que, en réalité, bon, tout ça est une formalité administrative. Pourquoi s'encombrer de débats C'est vrai, en démocratie, il dépasse pas si, si superflu. Ben bah oui, on a quand même un président de la République qui refuse de débattre avec le moindre de ses concurrents dans le cadre de l'élection présidentielle qui, dans la Ve République, solde l'ensemble et tranche l'ensemble des débats politiques. Ce qui me donne l'occasion de dire qu'au passage, cette 5e République, il n'y a pas que l'article 74 sur la Corse que l'on reverra, on reverra de fond en comble cette République qui consacre aujourd'hui le pouvoir d'un seul, d'une monarchie républicaine, et qui ignore complètement pendant cinq ans les aspirations de tout un peuple. Et cette 6e République, évidemment, l'élection se passera dans d'autres conditions. Mais en attendant, on a un monarque qui refuse de débattre parce qu'ils se rêvent face, dans un duel, ou un, plutôt un duo, avec l'extrême droite. Bah oui, imaginez le débat du second tour avec l'extrême droite. Combien de fonctionnaires on va supprimer Alors moi c'est 100 000. Ah oui, toi c'est 200 000. Combien de cadeaux fiscaux on va faire aux plus riches Ah, moi c'est 3 milliards. Ah non, moi c'est 10 milliards. Combien de réfugiés on va ramener à la frontière Ah moi c'est 10 000. Ah, moi je les ramène en bateau. Ah oui, moi c'est en avion. Voilà à quoi ressemblerait un débat entre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, vous les prenez n'importe lesquels dans n'importe quel ordre Voilà à quoi ressemble un débat du second tour. Je vous le fais direct, d'emblée. Sinon, vous avez une autre alternative. Cette alternative, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive au second tour de l'élection présidentielle. Et là, je peux vous dire, l'ambiance dans le pays, elle changerait. Imaginez ce débat. Retraite à 60 ou à 65 ans SMIC à 1400 euros net ou stagnation des salaires Sixième République ou monarchie présidentielle Planification écologique ou business as usual, quitte à se faire condamner pour une action climatique Bref, vous voyez, cette liste, elle est longue. Entre, d'un côté, ce que propose et met sur la table, met sur le débat Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre, ce que défend Emmanuel Macron, qui, sur ces questions-là, en tout cas, n'est pas si éloigné que ça de ce que propose Valérie Pécresse ou l'extrême droite voilà aujourd'hui l'opportunité qui nous est offerte. Et j'ai envie de vous dire, plus que jamais, elle est possible. Plus que jamais, elle est possible. Encore aujourd'hui, ce matin, Rolling Ifop, un hein, des nombreux instituts de sondage, plus 0,5 points. Hier, les amis, hier, on avait un soleil quasiment aussi beau qu'en Corse, à Paris. C'est le signe du printemps, et le printemps a déferlé dans les marches de Paris, où nous étions 100 000 personnes. C'était le plus gros événement politique de cette campagne électorale. Et croyez-moi, je viens en pleine de cette énergie, de cet enthousiasme, de ces personnes que j'ai croisées à la marche qui venaient de partout en France et qui sont venues nous voir tous les uns les autres, les élus, et qui nous ont dit on peut gagner, on doit gagner, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et plus que jamais c'est possible. Et mesurer à quel point c'est possible. Cette semaine, nous avons près de 40 réunions publiques avec 100, 200, 300, 500, 600 personnes sans même la présence de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'autour de Jean-Luc Mélenchon, vous avez une équipe qui est prête à gouverner. On en est des modestes représentants ce soir avec Hugo. Mais il y en a tout un tas d'autres qui ont fait la démonstration qu'ils avaient des propositions à faire chacun sur leur sujet respectif. Et en réalité, nous sommes aujourd'hui les seuls en capacité d'incarner pour le second tour cette alternative sociale et écologique. Je le dis aussi. Il n'y a pas, évidemment, de candidature inutile dans cette campagne présidentielle, c'est la démocratie. Mais pour toutes celles et tous ceux qui pensent que la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 euros net, la planification écologique, la sixième République, c'est ce en quoi ils croient, c'est ce qu'ils veulent défendre, c'est ce qui est possible pour notre avenir en commun, eh bien aujourd'hui, il n'y a qu'une possibilité, qu'une alternative qui offre cette perspective du second tour, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un badge de la France insoumise ou de je ne sais quoi d'autre. Moi-même, j'ai démarré mon engagement politique en 2019. Je n'ai pas fait la campagne de 2017. Et donc, tu vas me demander des comptes Et donc, c'est bien la preuve que, en fait, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est un espoir, un enthousiasme, des aspirations, un projet, un programme. Et que vous êtes toutes et tous bienvenus pour y contribuer et pour le faire gagner. Parce que, au delà de nos adversaires, je vais vous dire... Notre plus, grand, notre plus grand adversaire, en réalité, pour euh, cette élection présidentielle, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Valérie Pécresse, ce n'est pas l'extrême droite. Non, c'est l'indifférence. C'est celles et ceux qui se disent, « Ça fait euh, trois mandats différents qu'on a eu, les trois derniers mandats, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ?» Avec trois majorités différentes. socialistes, la République en marche, je ne sais même plus où est-ce qu'on les classe, et puis euh, la droite. Finalement, et j'ai... Et je ne leur donne pas forcément tort, parce que eux, tous euh, ont globalement un peu coupé dans les dépenses sociales, etc. etc. Mais en réalité, c'est aujourd'hui parce qu'aucune alternative à ce, ces, ces duos-là ne s'est créée. Eh bien, c'est modestement celle que l'on vous met sur la table avec notre programme « l'avenir en commun » et avec l'Union populaire. Et notre défi, c'est justement la mobilisation populaire la plus large possible. Parce que soyez sûrs que Emmanuel Macron et ses petits copains, les milliardaires, ceux qui débarquent dans mon port de Bonifacio, eux, ils ont bien prévu d'aller voter. Eux, ils seront là, dès 8h du matin même, dès l'ouverture. L'enjeu pour nous, c'est de savoir est-ce que la masse des gens va se mobiliser. Et donc, à tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, et vous pouvez leur dire, tous ceux que vous croisez, à la machine à café, les voisins, le repas de famille du dimanche, qu'il n'y a qu'un endroit, un seul, où notre voix, vous, madame, vous, monsieur, vous, monsieur, chacun d'entre nous ici dans cette salle, on vaut autant que mon petit copain Bernard Arnault, c'est dans l'isoloir. Vous mettez votre bulletin, il met le sien, ça pèsera la même chose. Bien, les amis, si le 10 avril prochain, l'ensemble des gens qui soutiennent ces propositions se mobilisent et se rendent euh, à eux, et se rend dans l'isoloir et, et se sert du bulletin de vote comme une arme et comme un outil, alors soyez sûrs que le second tour est accessible. Et j'espère pouvoir compter sur la forte et la grande mobilisation des Corses. Et pour reprendre justement cette phrase de Rousseau qui a bercé mon enfance et que, dont on m'a beaucoup parlé, cette, cette île étonnera l'Europe et donc j'espère que les scores, y compris ici en Corse le 10 avril prochain, étonneront l'Europe et qu'on reprendra en main notre destin pour réaliser tout ce grand projet qui s'offre de nos, de, de nos bras. Merci à vous. Si certains ont des questions, c'est le moment du coup. Oui, avec enthousiasme, oui. Voilà, merci. Ce qui est important avec la France insoumise, c'est que dans le programme que j'ai lu, le chiffrage, etc., j'ai retrouvé quand même que il y avait une grande partie qui est faite... Euh, au peuple, C'est-à-dire que ça ne va pas être quelques élus qui vont dans leur hémicycle, dans leur bureau, décider pour tout le monde. Et que ça, ça demande la participation de tous. C'est-à-dire que vraiment, c'est le peuple qui va faire son avenir. C'est pour ça que l'avenir en commun... C'est très important parce que de, de, de vraiment de faire participer tout le monde, tous les gens qui travaillent, tous les gens qui sont à la retraite, tous les, les, les étudiants, les professeurs. Et Dieu sait s'il y a vraiment beaucoup de choses à faire quand on voit le sort qui est fait à l'école. Où il, y a, où il y a le moins de, de postes possibles, où il y a au niveau de la santé, où on supprime des tas de postes, où les gens sont euh, ma, maltraités, mal payés, où on voit qu'on on est en train de tout museler, de tout faire que les gens se soumettent, c'est pas possible, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Eh bien, moi, je vous le dis, j'espère que le 10 avril, on aura quand même la possibilité de montrer que non, on n'est pas des soumis, surtout nous en Corse, on n'est pas des soumis. On veut participer à la vie de notre pays, de notre île. On veut dire notre mot, on veut participer à tout ce qui va se construire. Rien ne se fera sans nous dans les bureaux très feutrés. Et vraiment, là, je pense que c'est très important, y compris qu'on fasse participer d'ailleurs les syndicats, tous les gens, les associations. Tout le monde qui, de, qui doit avoir sa place à nos côtés, y compris les écologistes, parce que dans l'Avenir en commun, j'ai lu, il y a un, un, un, un gros morceau sur l'écologie aussi, parce que j'ai vu que vous avez chiffré, parce que qu'en Corse comme ailleurs, il y a au niveau du plastique, au niveau de la mer, au niveau de tous les déchets, c'est une catastrophe. Donc je pense que là, il y a une urgence aussi à faire, y compris pour le plastique, d'arrêter d'en fabriquer. Il y a plein de choses à faire là, pour que les industriels polluent moins, au lieu de se prendre des milliards, et bien que, que, voilà, que ça arrive. Donc il y a tellement de choses à faire, moi je dis vraiment, c'est un chantier qui s'ouvre à nous et on a besoin de toutes les forces vives de ce pays, les jeunes, les retraités, les travailleurs, tous. Il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Sur les déchets, oui, en Corse, on appelle ça zéro fraude euh, international. C'est la même association. En réalité, c'est les relais euh, zéro waste, euh, zéro déchet. Mais sur, les, sur les, les élus, il faut pas oublier aussi que même les, les élus qui représentent, il y a le référendum de révocation, révocatoire. Donc même s'ils ne nous plaisent pas, qu'on est assez nombreux, on peut les révoquer. Ça m'a inspiré, inspiré l'intervention précédente. Euh, non, je vais vous dire un truc. Alors déjà sur la question de la pollution et de la dépollution surtout. Oui, c'est un gros sujet pour, pour le pays tout entier, et pour la Corse euh, particulièrement. Moi, j'ai suivi, vous savez, quand il y a le bateau qui s'est écrasé, là, et puis il y en a un autre qui a fait un, un, un dégazage, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai demandé aux collègues élus, ici députés, j'ai dit, au fait, c'en est où, ça C'est bon, c'est dépollué, c'est géré Et on dit, de quoi Dépollué se... Ben bah, non, ils ont laissé le bateau partir, et puis bon, le truc... Euh... Mais l'État n'a pas... Euh, bah si, ils ont mis quelques moyens de la préfecture. En fait, c'est compliqué parce que ça dépend de Marseille, il n'y a pas les moyens ici encore. Qu'est-ce qu que c'est que cette histoire C'est quoi, ce machin Comment c'est possible Donc oui, il vaut mieux voter pour un programme qui est celui de Jean-Luc Mélenchon qui met 200 milliards d'euros sur la table pour engager la bifurcation écologique. Et dans la bifurcation écologique, il y a le fait de réparer ce qu'on a cassé et de dépolluer ce qui est pollué. Donc bien sûr que ça fait partie des enjeux. Et c'est vachement bien foutu, ça crée de l'emploi. C'est trop bien, cette histoire. Et si on faisait ça, c'est pas bête, hein Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Mais je voulais juste revenir sur la, la participation citoyenne. Parce que moi, j'ai travaillé sur deux sujets particuliers où on se dit, euh, donc justice et sécurité, euh, et ben même là, il faut de la participation citoyenne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un truc de spécialiste. Euh, que vient faire le peuple là-dedans Pas trop le sujet, quoi. En fait, si, je vais prendre par le bout euh, la justice la plus emblématique, entre guillemets, les cours d'assises, comment ça se passe, les cours d'assises Ce sont bien des jurés tirés au sort, des citoyens qui vont rendre le jugement en tant que tel. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est un truc de fou furieux où euh, les gens sont là, ils n'y connaissent rien et la fin, c'est n'importe quoi Non, ça fonctionne très bien et ça fonctionne très bien à la fois dans le fonctionnement de la cour d'assises, mais aussi vis-à-vis -vis des jurés eux-mêmes. Il se trouve que j'ai un de mes amis très proches qui, là, pendant le mandat, a été tiré au sort et a été juré d'assise. Ça l'a transformé. Transformé. Et il ne comprenait rien à ce que je racontais à la justice avant. Maintenant, on peut discuter. Voilà. C'est déjà plus sympa. Et surtout, il a compris par les affaires les plus, plus sordides, en l'occurrence, hein, ce que ça voulait dire, l'idée de justice. Et que ce n'était pas de la vengeance. Et que c'était un sujet sérieux. Et qu'on n'était pas au café, euh, euh, au bistrot, en train de dire, ah, tu l'as, de toute façon, perpétuité. Voilà, voilà. J'y vais au bistrot, je sais. Hein, J'aime euh, <rire> beaucoup aller au bistrot. Voilà. Et je bois de la bière. Et je bois aussi de la bière corse, il y en a des très bonnes. Mais ce n'était pas ça le sujet de ce soir. Et donc, on a mis dans le programme sur la justice qu'il fallait remettre les cours d'assises au cœur du dispositif parce que vous savez que Dupont moretti il s'était insurgé sur le fait qu'on réduise les cours d'assises juste avant d'être ministre. Et puis une fois qu'il était là, vu qu'il était dans les tuyaux, il a dit « Ah, oh, mais les cours criminels départementales, c'est vachement bien. » Qu'est-ce que c'est les cours criminels départementales C'est des cours qui jugent de la même chose que les assises, mais sans les jurés, avec des magistrats professionnels. Bon, En plus, ça leur crée un petit problème, parce que comme des magistrats, il n'y en a pas assez, là où ils avaient dit que ça permettrait d'accélérer les délais, et... Ça va pas si vite que c'était prévu parce qu'il manque de magistrats. Bon bref, ça c'est leur problème, nous on fera différemment, on remettra des cours d'assises avec des jurés populaires. Et on a même proposé que sur un certain nombre de dossiers en correctionnel, on expérimente aussi d'avoir des jurés populaires. Sarkozy l'avait mis dans la tuyauterie, et en fait c'est Taubira qui a allumé le, le truc à la fin, mais il y a eu un rapport qui a été pondu entre les deux. Et Sarkozy il voulait mettre les jurés populaires parce qu'il avait dit, oui, euh, les juges sont laxistes. Bon, on n'a jamais autant condamné dans ce pays, et cette phrase est vraie chaque année, hein, donc c'est pas compliqué. Ça veut dire que chaque année, on condamne de plus en plus, et sur des peines de plus en plus lourdes, et de plus en plus de monde. Donc, comme quoi, et pas si laxiste que ça. Hein. Et lui, il voulait faire ça pour que les juges, du coup, soient moins laxistes, en se disant, bah, les gens, eux, ils vont vouloir mettre les peines planchers, les machins, les trucs... Et... Manque de bol. Alors heureusement, il a perdu l'élection d'après. Bon, c'était François Hollande, donc je ne sais pas si... Bon, bref, on va refaire le match. Mais euh, euh, disons que c'était peut-être un peu moins pire, euh, sur l'échelle du pire. Mais en fait le rapport disait quoi Que les jurés avaient même tendance à prononcer des peines moins lourdes que les magistrats professionnels. Le peuple serait laxiste Eh bien disons, non, le peuple est le peuple, il réfléchit, il raisonne, on lui pose un problème, il n'est pas cloisonné dans son corporatisme et donc ça permet aussi d'aérer le fonctionnement de la magistrature. Donc même dans ce domaine-là, on a besoin du peuple et on aurait besoin du peuple aussi dans le Conseil supérieur de la magistrature, qui est le machin qui euh, surplombe la magistrature et qui devrait normalement être garant de son indépendance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qui est le garant de l'indépendance de la justice dans la Constitution Il y en a Qui c'est, j'ai entendu. Le président de la République. Ouais, c'est lui le garant de l'indépendance de la justice. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a un petit souci, donc on va refaire avec la 6ème République, on va revoir ces machins-là. Et même en matière de sécurité, normalement il est prévu que localement, avec la police de proximité, la police de municipale, la enfin, police de proximité qu'on va recréer et remettre en place, évidemment, que tout ça soit piloté par les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Mais les gens ne sont jamais associés à ça. Pareil, dans le programme, qu'est-ce qu'on met Une fois par an, au moins une fois par an, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance devront réunir tous les gens qui sont intéressés par le sujet dans une salle comme celle-là, avec les policiers de proximité, ils seront là sur les chaises, il y en aura un là, un là, un là, un là, le maire, le procureur ou son représentant, un représentant de la préfecture, et on discutera sécurité. De quoi on a besoin, ce qui va pas, ce qui va, les interventions qu'on veut plus voir, celles qu'on veut voir un peu plus, que ça corresponde à ce que veulent les gens. Ben, ça, paraît, ça paraît évident, je vous suis en train de raconter, je suis désolé de vous donner des évidences, mais c'est ça aussi le programme. C'est que jusque dans ces moindres recoins, ces moindres détails, on a besoin de l'action du peuple demain pour l'application de ce programme concret. Parce que moi, je ne connais pas d'autre souverain, pas d'autre souverain que le peuple. Pas d'autre souverain que le peuple. Il y a aussi la Convention, euh, convention citoyenne sur le climat, où euh, il y a eu des tirs au sort. Et euh, Macron était euh, très déçu de voir le résultat de, de, de ce processus qui. Euh, a donné des propositions qui lui étaient défavorables, parce que ce n'était pas dans son programme, mais euh, je crois que plus de 80%, plus de 80%, c'est dans l'autre, et c'était déjà avant, du coup, la Convention citoyenne, donc, euh, évidemment, il n'a pas appliqué. Euh, une autre question Ou intervention Il y en a une, ici. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais avoir des précisions dans trois domaines. L'Europe, la, la santé et euh, les retraités, les retraites. Voilà. Si vous êtes... Bon, euh, sur, euh, sur l'Europe, bon, vous parlez à la à bonne personne, j'ai écrit le, le plan Europe euh, sur euh, du programme. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous à regarder. On a un programme, vous avez remarqué que c'était déjà le plus long, mais en plus, comme on est des besogneux, on, a, on, a produit, on va produire en tout 12 plans et une quarantaine de livrets. Euh, bien sûr que j'ai tout lu. C'est un mauvais élève. Mais, mais en moins, avec nous, vous savez à quoi vous attendre. Et sur la question européenne, c'est un bon exemple. Sur l'Europe, ce serait long de vous résumer les 25 pages du livret, mais je vous donne l'approche globale. L'approche qui est la note, c'est de dire, OK, on prend notre programme, nos 694 propositions, on fait la liste des propositions, qui sont incompatibles avec les règles européennes actuelles. Je vous donne des exemples. cantine bio et gratuite, renationalisation euh, du fret, plan d'investissement massif dans les énergies renouvelables, pôle public de l'énergie pour notamment contrôler les prix de l'énergie et éviter que ça flambe, euh, euh, contrôle des prix. Tout ça, c'est contraire aux règles européennes et notamment au sacro-saint droit de la concurrence européen. L'approche qui est la nôtre c'est une approche qui est pragmatique, qui n'est pas une approche théorique. C'est de dire, voici concrètement comment on va s'y prendre et on vous prévient. Sur l'ensemble de ces blocages qu'on a analysés, on a une méthode qui repose sur deux jambes, deux leviers. Le premier, c'est du rapport de force. Ce n'est pas un gros mot sur la scène européenne, je peux vous dire, ça fait deux, trois ans, tant que je suis députée européenne, ça se passe tous les jours. Rapport de force, je vous donne un exemple. Traité de libre-échange, au niveau européen, ils sont votés à l'unanimité. Il suffit que la France dise « je ne veux pas de l'accord avec le Mercosur, je ne veux pas de l'accord de libre-échange, je ne sais pas, avec la Nouvelle-Zélande, qui va faire qu'on va importer du lait de Nouvelle-Zélande, alors que je pense qu'on en produit suffisamment sur le territoire corse, pour les Corses par exemple, bah, euh, c'est possible de bloquer ces accords de libre-échange. » Ça, C'est le premier, un, un, des, un des exemples sur le levier de rapport de force. Un autre exemple, Bon, on est quand même un contributeur important au budget européen. Et il ne s'agit pas ici d'arrêter de contribuer. On est pour la solidarité. Mais pas au détriment de ce pourquoi on a été élu. On parlait avant de souveraineté populaire. On a été élu sur un programme. Puis on va arriver, trois mois après, on va dire Désolé, la Commission européenne n'en veut pas. Ben non. En fait, il faut créer du rapport de force. Et pour ça, on a le levier du budget, qui est un levier important, puisqu'on est un contributeur net. Et on va dire Pas de problème, on paye. Par contre, vous nous laissez faire. Vous nous laissez faire une dérogation, par exemple, sur le droit de la concurrence pour faire nos cantines bio-gratuites, etc. Et en réalité, ça, ce premier levier du rapport de force, il est très lié au deuxième levier, les deux s'alimentent, qui est de la désobéissance. Oui, il y a un certain nombre de règles que l'on dit, et on l'on dit d'emblée, on est sympa, on prévient. Mais on dit qu'il y a un certain nombre de règles qu'on n'appliquera pas et qu'on posera un principe clair, net, de non-régression sociale et écologique. Pas de problème pour appliquer les règles européennes, mais pas contre le progrès social-écologique et le programme sur lequel on aura été élu. Donc si c'est pour protéger les travailleurs et faire de l'harmonisation sociale par le haut, oui. Si c'est pour une directive sur les travailleurs détachés qui fait que des travailleurs peuvent venir de Pologne ou d'autres pays européens et venir travailler sur le sol français et avoir un système de protection sociale polonais, non ils sont les bienvenus, mais on ne fait pas de dumping social, on ne nivelle pas par le bas la protection sociale des travailleurs. Voilà en quelque sorte, résumé très brièvement l'approche qui est la note, mais qui est beaucoup plus détaillée. Et avec nous, vous n'aurez pas de coup du bourger vous n'aurez pas de « mon ennemi c'est la finance et en fait c'est mon meilleur pote ». Et je le dis d'autant plus que c'est aujourd'hui objectivement un point de divergence à gauche. Moi, les écologistes, par exemple, pour parler de l'écologie. Au Parlement européen, il y a 14 élus écologistes. Je les connais bien. On s'entend parfois, on mène des combats ensemble. Mais moi, j'ai envie d'interroger les écologistes qui disent « Oui, on va faire la cantine bio et gratuite, grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables, etc. » Mais sans jamais nous proposer un plan d'attaque quand la Commission européenne et Bruxelles leur dira « Hum, voilà aujourd'hui un hein, des arguments qui peut, je l'espère, convaincre un peuple, un peuple de gauche actuellement un peu, un peu déboussolé et à qui on essaie de redonner la direction du nord et du sud. Euh, sur les retraites et, et la santé, bon, Hugo peut en dire un mot, mais je ne veux pas être trop longue. Retraite, on l'a dit, pas une retraite en dessous euh, du seuil de pauvreté. Le départ de l'âge de la retraite à 60 ans. Et sur la santé... Bah, reconstruire un vrai système de service public qui passe qui passe par du service public, qui parle par, qui passe par de l'hôpital public, d'une part, et qui passe aussi par la facilitation de l'installation des médecins avec une mission de service public en la matière. Il n'est pas normal ici en Corse que pour des opérations bénignes, on se retrouve à aller sur le continent. Assez frais, assez frais. Je suis sûr que vous en avez fait tous l'expérience, vous-même ou vos proches, pardon, une cataracte opérée sur le continent ou euh, un petit, euh, une petite opération bénigne. Parce que quoi Parce qu'on n'a pas les capacités ici en Corse. Pardon, il y a 300 000 personnes qui vivent en Corse. Et ils se soignent comment bah, Ils vont sur le continent. Puis au mieux, ils sont amenés en ambulance, etc. Bon, les proches, après tout, on s'en fout. La Corse, ça ne doit pas être un, un sous-peuple. Et particulièrement en Corse, il y a besoin d'investissement dans les services publics, dans l'hôpital public, mais aussi faire en sorte qu'il y ait suffisamment de praticiens de santé et qu'on n'ait pas à attendre trois mois pour un rendez-vous chez l'ophtalmologue, chez le gynéco ou toute autre chose qui est une véritable nécessité vitale. Ouais, je précise, ce n'est pas de retraite sous le seuil de pauvreté pour une carrière incomplète et sinon ce n'est pas de retraite en dessous du SMIC. SMIC qu'on monte à 1 400 euros tout de suite et qui continuera de progresser pendant le reste du mandat. C'est important et on va financer tout ça par un truc qui s'appelle, ça a été dit tout à l'heure par Manon, le plein emploi. Alors c'est vrai que Macron en ce moment il est chaud, hein, il, il a lu notre programme, euh, il s'est dit ouais, euh, mais non mais vous avez pas vu, il y a des ministres là il y a deux jours sur les plateaux de télé, ils ont dit nous on a une méthode pour la question écologique, ça s'appelle la planification écologique. Vous avez vu hein ben, Nous aussi. — Non, mais c'est bien. En vérité, c'est bien. Quand ils prennent nos mots, c'est-à-dire qu'on euh, a gagné, ils ont perdu. Euh, Ce qui est d'après, c'est de prendre nos bulletins, évidemment, hein, comme chacun sait. Et donc c'est important qu'on qu continue à mener ces batailles-là et qu'on ait conquis une hégémonie culturelle sur, sur le sujet. Et il a dit le plein emploi. Il a dit le plein emploi, Macron. J'ai écouté Castaner. C'est pas évident, je sais. J'ai écouté Castaner. Il disait « Oui, il euh, y en a marre ». Alors c'était pour justifier d'obliger potentiellement les gens qui sont au RSA à bosser 15 ou 20 heures, hein. Vous savez comment on contre-argumente là-dessus Si vous voulez me faire bosser 15 ou 20 heures, bah payez-moi, euh, bah faites-moi un contrat de travail. Quoi. Non, c'est bête ce que je dis ou... Non, des fois on a l'impression d'être bête, mais euh, en fait non, c'est ce qu'il raconte, qui est un peu idiot. Euh, donc enfin, voilà, je voulais le redire parce que c'est euh, un argument facile à détricoté mais on a besoin du plein emploi parce que ça ramène des cotisations sociales et quand vous avez des cotisations sociales vous avez des comptes de la sécurité sociale qui fonctionnent bien donc vous pouvez faire un hôpital public vous pouvez payer des retraites vous pouvez payer aussi des aides à domicile pour le maintien à domicile les payer au dessus du smic euh, y compris pour quand elles font des trajets en voiture qu'elles aient une vraie sécurité sociale y compris quand elles aient des actions du travail qu'elle soit prise en charge à 100% parce qu'il y a le 100% sécu aussi dans le programme comment on fait ça eh ben, en fait, ça existe déjà. C'est ce qui est génial dans notre pays. Tout à l'heure, disait Manon, ben le blocage des prix. Bon, euh, en fait, on le fait déjà à La Réunion. Bon, bah, ben, c'est faisable. En plus, sur 183 produits à La Réunion, et ils passent, ils sont en discussion pour en mettre 240 ou 250. Donc, euh, c'est du boulot hein, de mettre autant de produits, de les contrôler, etc., de vérifier que c'est appliqué. Donc, euh, là, pour le 100% Sécu, en fait, c'est déjà fait en Alsace-Moselle. C'est le seul truc bien du Concordat, de mon point de vue. Après, voilà, je pas obligé de le partager. Si vous le partagez, c'est mieux parce que c'est dans le programme. Euh, voilà, mais euh, parce que on veut appliquer la loi de 1905 partout sur le territoire, donc plus de Concordat en les moselle parce qu'il y a quand même 1300 équivalents en plein qui sont payés par le ministère de l'Intérieur euh, dans les différents cultes, hein, quand même, c'est quand même euh, pas mal, hein euh non, mais voilà, il faut le savoir, voilà, vous le savez maintenant, euh, mais c'est surtout aussi des bonnes idées comme celle de la protection sociale, donc là on va faire le contraire, on va prendre ce qui est fait en Alsace-Moselle, on va le mettre dans tout le pays. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionnera euh, dans, dans la, la France de l'Union populaire avec le gouvernement de l'Union populaire. Et ça c'est important de, de vous le redire. Donc ces sujets-là, en plus c'est intéressant parce qu'ils sont arrivés au centre, pas juste de notre programme, ils étaient déjà, il y a beaucoup de choses de ce que je dis là, étaient déjà en 2017, maintenant elle ne le sait pas parce qu'elle n'était pas là, évidemment comme on l'a eu. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. Mais, euh, mais en tout cas, c'est devenu une préoccupation centrale pour les Françaises et les Français. Alors moi, je suis un peu dégoûté parce que je, je suis spécialisé sur la sécurité. Donc euh, voilà, tout le monde s'en fout maintenant de la sécurité. Il faut parler de blocage des prix, euh, social, retraite, santé. Bon voilà, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Hein. Et on avait une question ici. Oui, bonsoir. D'abord, merci beaucoup parce que vous êtes un peu le seul horizon politique actuellement pour les gens de gauche. Et je vous remercie beaucoup pour le travail. Ce magnifique exercice de chiffrage qui, effectivement, nous a jamais été donné dans la sphère politique et qui, effectivement, nous aide d'un point de vue de l'argumentaire, à montrer l'idéologie dans laquelle on nous met que finalement, un organisme public aujourd'hui, chez nos politiciens, ça doit être quelque chose qui est rentable sauf qu'on sait pertinemment que les organisations publiques sont financées par la dette. Alors moi, je suis enseignante dans le supérieur, mais aussi dans un lycée, ici, à Ajaccio, et euh, le corps enseignant ne va pas très bien. On a, euh, ça a été très, très compliqué, cette réforme. Elle est extrêmement discriminante. Aujourd'hui encore, on a des différences de coefficients entre les lycées. Euh, on a ce, ce contrôle continu qui... Euh, qui me met face à des injustices quotidiennes avec mes étudiants et surtout mes lycéens. Pour moi, on ne, on ne tend plus vers l'idéal, enfin, vers l'application du principe d'égalité. Donc, Je suis très contente du discours de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la problématique éducative. Euh, on a créé nous-mêmes dans le lycée une agora citoyenne pour que les étudiants, les lycéens puissent débattre et discuter et effectivement de recréer du lien euh, et discuter de, de questions politiques. Ça, c'était un peu pour vous donner mon contexte, pour vous féliciter tout d'abord et, et, et vous remercier. Je, je n'avais plus voté depuis quelques années et grâce à vous, j'ai repris ma... Bon, je me suis réinscrite et autour de moi depuis plusieurs mois je milite dans l'ombre pour vous euh, surtout les gens de gauche malheureusement beaucoup sont des jeunes alternatifs qui ne veulent pas voter parce qu'ils vont voter blanc et, et en fait euh, j'ai pas pu beaucoup mais je, certains ça y est ont basculé et, et vont nous rejoindre et c'est chouette et j'espère que jusqu'au 10 avril on arrivera à mobiliser de plus en plus de gens parce que si vous ne passez pas, si on ne passe pas, je ne sais pas si je pourrais continuer ce métier dans les conditions qui, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ça a été vraiment un, un marasme, cette réforme de l'éducation nationale euh, pour les jeunes, pour nous. Et la question, elle est, elle est d'abord, je vous féliciter, elle est sur les spécificités territoriales. Et cette question, elle s'adresse à vous, Manon, parce que vous êtes à l'Europe. Et aujourd'hui... Euh, Évidemment, bloquer les, les, les, les, les prix sur les, les, les besoins primaires des, des habitants en Corse, très bien. Mais ce qu'il faut qu'on développe, c'est notre autonomie alimentaire. Euh, Aujourd'hui, on est dépendant à 98% des importations alimentaires. Et je discutais avec des parents d'élèves euh, et avec des... des des agriculteurs en, en local, euh, il y a des normes européennes qui, bloquent les enfin, qui ne s'adaptent pas du tout aux spécificités du territoire. Je pense notamment aux éleveurs euh, porcins-bovins qui doivent trouver des, un certain nombre d'hectares en pleine pour pouvoir bénéficier de certaines aides, sauf que la Corse, c'est une montagne. Et euh, aujourd'hui, je, euh, je ne sais pas du tout si vous avez euh, cette obligation euh, de vote à l'unanimité pour les questions de la PAC. Et là, euh, on est un petit peu coincé. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je, je suis très consciente des premières actions qu'on qu peut mener économiquement, mais de façon pérenne, il faut redonner à la Corse, alors là, je parle, parce que je suis ici, euh, son autonomie euh, le plus possible économique. Il faut qu'on puisse recréer des, des, un tissu économique local qui est fort. Et pour justement travailler sur la lutte contre le gaspillage à la cantine, il faut réussir aussi à faire coopérer l'ensemble des agriculteurs en local pour pouvoir proposer euh, des produits en continu sur des cantines où parfois il y a, il y a 600, plus de 600 couverts à, à, à mettre en, en l'espace d'une heure et demie. Donc il, faut, il y a beaucoup de choses à, à, à faire, faire fédérer beaucoup d'acteurs qui sont différents euh, autour d'un objectif commun, de réduire le gaspillage, de, de faire une économie circulaire, des circuits courts. Mais en même temps, on a aussi ce chapeau qu'est l'Europe qui nous, qui nous bloque. Et, et, et là, ce n'est pas sur le libre-échange. Ce sont des choses... Le bon, libre-échange, c'est très important. Hein, de, vous avez, moi, je ne savais pas que ça se votait à l'unanimité. Mais sur ces questions agricoles, comment on fait quoi Parce que notre territoire ne correspond pas à leurs attentes du tout. Je garde juste ah, le micro, moi. Okay. Non, non, non, non, je sais, y répondre. Ah, bah, pardon. C'est juste qu'il nous reste 10 minutes, donc je voulais m'assurer s'il y a... Si, Est-ce qu'il y a une autre question Voilà, comme ça, on les répond les deux d'un coup. Mais il n'y a pas de problème, je suis très à l'aise pour y répondre. Vas-y. Ah, bon, moi, ce n'est pas vraiment une question. C'est dans le programme, donc il y a 364 propositions. Et je voudrais y ajouter... Pas vraiment une proposition, mais... Enfin, ça en est une quand même. Bon. Voilà, euh, Jean-Luc, euh, dans ses meetings, propose souvent de créer là où, où euh, sur les départements français où il y a la mer, euh, est, enfin bordée par la mer, propose de créer des lycées maritimes. Et Je me dis que s'il si y a lycée, <coughs> il faut compléter la filière avec une université. Et je voudrais bien que vous réfléchissiez à inscrire la proposition de créer une université de la mer en Corse. Voilà. Ouais, Celui-là, c'est le plus facile à, à, à répondre. Je vais d'abord vous, vous répondre, euh, madame. Alors d'abord, euh, j'y reviendrai à la fin, mais, mais, mais merci. Vous savez pas à quel point c'est un, un honneur pour nous quand euh, on fait un peu le tour de France, on va euh, à la rencontre de, de militantes, militants, de sympathisants, et puis euh, quand on a euh, ce type... Euh, euh, d'espoir qui nous est transmis et puis de personnes qui nous disent qu'ils reprennent euh, euh, leur carte électorale donc euh, je, en tout cas euh, on, on mène ce combat en ayant aussi ça en tête et donc, euh, donc merci euh, c'est à moi de vous, de vous remercier et de remercier euh, et les gens ici dans cette salle qui, euh, qui peut-être viendraient pour la première fois dans un meeting politique et, et, et vous nous honorez de, de votre présence ensuite euh, bon, je pourrais parler longuement euh, de l'école pour dire euh, à quel point, en effet, aller dans votre sens, euh, les réformes d'Emmanuel Macron ont été un drame à tout point de vue, ils sont aperçus, tiens, aux surprises que leur réforme faisait que les mathématiques qui étaient plus prises que par les garçons. Euh, et j'ai envie de dire, c'est un peu au sommet de l'iceberg, euh, et, et parce que ça a véritablement euh, pris l'eau, et que on reviendra sur euh, l'ensemble des réformes qui ont été euh, prises par euh, le gouvernement, a commencé aussi par parcours sup, parce que. La situation est compliquée pour les enseignants, elle est compliquée aussi pour les étudiants et pour les élèves. Et je tiens à dire que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron semble vouloir aggraver encore les choses quand je vois que la seule proposition qu'il a à faire au corps enseignant, c'est une forme de privatisation avec une sectorisation. Et donc on perd encore plus ce qui fait l'unité de l'éducation nationale et donc... Qui fait qu'on a des moyens qui sont donnés aux, aux établissements pour, pour enseigner dans de bonnes conditions. Mais je viens au cœur de la, la question sur, sur la PAC. Alors. Je... Ouais. Non... Je suis d'accord. Je, je vais vous dire, moi, la première mobilisation que j'avais faite sociale, c'était au moment de la loi Fillon et j'étais au lycée. C'était quand, euh, à l'époque, François Fillon euh, voulait, euh, voulait euh, imposer le contrôle continu. Et à l'époque, on avait réussi à le faire, euh, à le faire reculer. Et, et je suis complètement d'accord. Je rajouterai un dernier argument. Ça veut dire qu'on n'a plus un diplôme national. Et que est-ce que le diplôme du lycée d'Ajaccio, il va valoir quoi par rapport au diplôme d'Henri IV à Paris Je prends volontairement deux extrêmes. Mais c'est la vérité. Et moi, je n'ai pas envie que le diplôme du lycée d'Ajaccio y vaille moins. Et ensuite, pour finir sur la politique agricole commune, bon, la politi je ne vais pas entrer dans le détail. Clairement, la politique agricole commune aujourd'hui européenne, elle ne nous convient absolument pas. C'est la prime à l'hectare, la prime à l'agriculture productiviste et celle qui détruit à la fois la planète et les terres et qui détruit la vie des agriculteurs. Je rappelle qu'il y a quand même un agriculteur dans notre pays qui se suicide tous les trois jours parce qu'ils ne sont pas en capacité de vivre ou survivre avec leur activité. Et donc là-dessus, on peut quand même retrouver des marges de manœuvre, puisque la politique agricole commune, on vient de la voter au Parlement européen pendant, pour six ans, Enfin, nous on a voté contre cette proposition de la PAC, pour être clair, et on n'était pas très nombreux, je pense notamment à certains socialistes euh, qui se sont empressés de la voter au cas où euh, c'est un argument qui puisse être utile. Mais il euh, y a quand même des marges de manœuvre, puisqu'ensuite il y a des plans nationaux qui sont faits. Et le plan national pour la France, il est en train d'être réalisé. Et nous, nous dirions très clairement à quoi nous utilisons les aides pour la politique agricole commune, qui est une agriculture de proximité, une agriculture paysanne, une agriculture biologique. Arrêter ce système Horrible qui fait qu'un agriculteur, s'il n'a pas 150 hectares, globalement, ce n'est pas rentable euh, d'obtenir euh, des aides. Et au contraire, il faut aider particulièrement cette agriculture paysanne, ce d'autant plus que c'est celle qui nous nourrit. Et quand je vois la Corse, on a largement de quoi nourrir le peuple corse. Encore faut-il aider les agricultures qui sont euh, en difficulté. Je terminerai juste par vous dire un mot, Ça, là, comme ça la boucle est bouclée, sur... Euh, euh, ce que vous disiez sur le fait que vous avez repris euh, espoir, bah j'ai envie de vous laisser moi, puisque je vais conclure là-dessus, sur cet espoir, l'espoir des témoignages comme les vôtres, on en a dans chacune des réunions publiques qu'on fait. Moi j'en suis, et Hugo aussi, je ne sais pas, à ma 15e, 20e, on sait, ne on sait plus trop où on habite, où est-ce qu'on dort, <rire> ben voilà, je, on va d'un endroit à l'autre, cette semaine je vais à Rennes, puis à Marseille, et puis la Corse, enfin, c'est un peu les, les trois différents bouts de la France, mais dans chacune de nos réunions publiques, des témoignages comme les vôtres, on en a euh, de, de, de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « je n'avais pas prévu d'aller voter pour cette élection, et en fait je vais le faire ». Et j'ai envie de vous dire que en fait, ces voix elles comptent double, parce que, particulièrement la dernière semaine, des gens à qui on a dit depuis un an et demi que ce sera un second tour, Macron-Le Pen. Si la possibilité se confirme que l'on puisse être au second tour, alors ils peuvent reprendre espoir à se dire là, mon vote peut servir à quelque chose. Et il va même compter double. Il va compter évidemment pour un vote comme Jean-Luc Mélenchon, mais il va compter parce qu'il n'était initialement pas compté. Et c'est ces voix-là qui pourront faire la, la différence pour accéder au second tour. Donc je souhaite que vous soyez nombreuses et nombreux comme vous aujourd'hui, mais vous en êtes la démonstration. Et donc, euh, comme on dit, il n'y a plus qu'à, et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ok, je prends les trois minutes restantes pour le deuxième tour. Oui parce qu'il y a une autre petite musique qui s'installe. Alors il y a la première qui est sympa en disant, on peut peut-être choisir l'affiche euh, du débat de deuxième tour. Euh, Macron, Le Pen, c'est bon, on a déjà vu l'année dernière, enfin il y a, pardon, il y a cinq ans, j'ai un problème de décalage dans le temps, c'était passé tellement vite, vous vous rendez pas compte vous, mais moi j'ai pas dormi beaucoup à cause de l'hémicycle, hein, donc euh, c'est comme si c'était il y a un an, bref. Euh, c'est bon, c'est ce que ça fait. Elle a dit Manon, ben avec même cette Épécrès ou Zemmour, mais là pour l'instant c'est Le Pen qui est donnée gagnante entre guillemets dans les sondages. On connaît. Par contre, un débat d'entre deux tours Mélenchon-Macron, ça, ça, là d'accord, là ça veut dire que c'est un débat qui a du contenu, qui a de la confrontation, de la contradiction. Il y a même des macronistes qui ont dit ah ouais, ce serait pas mal un débat. Et ben ils ne croient pas si bien dire. Et je vais même vous dire un truc personnellement, j'ai l'intime conviction, et je vais vous faire une petite démonstration, que si on passe le premier, alors on gagne le deuxième. Pourquoi C'est ce qui nous est arrivé à nous, députés insoumis, il y a cinq ans en législative. On a galéré à passer au premier, et quand on a passé le premier, on a gagné le deuxième. Parce que quand vous regardez nos scores à chaque fois partout dans les circonscriptions, sur le papier, c'est impossible que vous nous donniez gagnant pour le deuxième tour. C'est impossible. Moi, je fais 19% au premier, 64% au deuxième. Honnête. Hein. Comment on fait ça Comment on peut faire ça Bon, moi j'ai eu un petit cas particulier. La, la, la candidate Délorme était vraiment. Elle avait deux trois soucis. Euh, elle avait des soucis judiciaires. Donc voilà. Mais euh, bah oui, mais je ne m'intéressais pas encore à la justice, mais c'était un bon, un bon début, c'était un bon mis à une pied, le pied à l'étrier. Mais je, je prends l'exemple d'Adrien, par exemple, il a fait 20, 20, autour de 20% au premier tour, et au deuxième, il fait les 50 quelque chose, parce qu'il s'est joué à 46 voix. Mais il n'y avait pas suffisamment de réserve de voix, les socialistes avaient fait un score horrible, euh, les verts avaient fait un truc pas terrible non plus, ça ne faisait pas 50%, ce n'était pas gagnable sur le papier. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé La même chose qu ce qui se passe pour vous dès le premier tour il y a des gens pour qui le déclic, ce sera dès le deuxième tour. Parce qu'ils se diront, eh, il y a peut-être moyen de faire un truc, en fait. Moi, je n'y croyais pas que c'était possible qu'il soit au deuxième tour. Mais là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et on a tous, dans nos circonscriptions, un taux anormalement élevé. Si on regarde les signatures, vous savez, sur les, les listes d'émargement. Un taux anormalement élevé de gens qui ne sont pas venus voter au premier tour et qui sont venus voter au deuxième tour. Et particulièrement dans les quartiers populaires, là, on faisait les meilleurs scores six semaines plus tôt à l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Donc ce qui nous est arrivé il y a cinq ans, eh ben ça arrivera pour Jean-Luc. Si on franchit le premier tour, on gagne au deuxième.